C'est bienvenue sur le Love Talk with Mythic. On est anglais ici, oh. on est, oh. ah, est, <rire> est américain yes, la... quoi. C'est la troisième et dernière émission, on est bien accompagné. Ken. Ken il est en mode tour de France. Exactement, en <rire> oh, vacances, c'est une, une des plages de la Manche, euh, ces plage moment, de ciel bleu, évidemment à tout moment non, il peut Il y a toutes les caméras, tous les écrans. Ah oh, bah là on <rire> est... Thierry il pleure quand même. <rire> Thierry il pleure et il, il a Tu te mets là dessous ça sera parapluie au lieu de parasage, c'est tout. Effectivement, alors il y a un dispositif un peu exceptionnel pour cette dernière puisqu'on est en mode summer. Hein. Ah c'est la première fois qu'on est en mode comme ça là Oui, oui. Ah ouais. non, On se met bien On se met dans la meilleure en fait On se met bien, bien. bien. Merci Aujourd'hui, on a des, des invités de, de ouf C'est vrai À ta gauche C'est vrai. À ma star. gauche, Dina, l'immense Dina. Ah oui, elle oui, est immense, absolument pas de ma génération. Non, non, beaucoup plus jeune. Et qui rayonne. En tout cas, elle fait beaucoup plus jeune que moi quand elle fait de sport et elle s'entretient super bien. T'as vu, j'ai a un petit pantalon de sportif de ce plateau. T'as vu comment il est fait, lui Ouais, mais là on a la Philippe hein euh, là, <rire> on a... <rire> la Philippe là on a mais la Philippe est et euh, Mia Fry euh, <rire> bon je peux vous dire qu'on est enfin qu en <rire> hein ah, okay, okay, on a le summer body dans le sang euh... Euh... ah non mais parce que non. toi tu un enfant <rire> comment ça va Sarah <rire> moi je suis apparemment euh, l'enfant le, <rire> pur de l'émission tu euh... es le plus jeune de ce plateau c'est vrai on n'a pas vrai. dit pur par contre c'est toi qui as rajouté pur hein petit tour d'âge ou pas tour d'âge non on n'est pas obligé de faire ça si enfin tour d'âge ok non on est obligé de pas vieux c'est moi je crois non je sais pas 36 ans Ouais t'es le plus Élodie. Ouais, ouais. Moi je dirais rien mais je crois que c'est moi la plus vieille Elodie ah Love Talk ah Elodie, On ne dirait pas euh, <rire> Elodie qui était avec nous pour la première édition euh, du Love Talk avec Mythique et qui revient avec nous cette fois-ci en deuxième La deuxième tu étais dématérialisée euh... Ouais et je suis <rire> très contente d'être là <rire> Sur internet, tu étais dans le dans, cloud Dans ce magnifique décor estival, ça fait du bien C'est trop euh, sympa euh, ouais. C'est trop cool c est, c est Merci beaucoup mal. de l'invitation Mais ça fait très plaisir de vous avoir Bon vous vous en doutez Le but du Love Talk c'est de revenir... Qu'est-ce que tu fais je, je les Alors les transats, ça me dissipe énormément. Tu, as, tu apprendras, tu apprendras ça. Euh, ça, apprendra ça, ça va être compliqué. Euh... <rire> euh... ouais, as envie de te en balancer un peu, genre la... Max. C'est hein. totalement le mood. On va revenir sur justement le fait de faire des rencontres, de vouloir se lancer aussi dans l'aventure, de construire une relation, de tomber amoureux. C est, c est, des fois, ça ne nous tombe pas sur la tête. Hein. Des fois, euh, ben, c'est une démarche qu'on qu a envie d'initier, on a envie de se lancer dans une relation et le dire, moi si je me trompe. D'une manière ou d'une autre, c'est toujours une démarche. C'est vrai, c'est un choix. C'est une démarche d'ouverture. Vous choisissez d'être Oui, eh, c'est beau vous... ce qu'elle dit. Hein. Eh, J'avais jamais pensé beau. à ça comme ça. C'est <rire> une démarche d'ouverture, ça <rire> c'est magnifique. Et oui, mais... <rire> Franchement, moi, ouais, je te. Voilà. Tu, tu vas voir, elle va nous régaler pendant oh, toute l'émission. On a évidemment Après. Marie hein, qui va prendre les, les questions du chat. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos anecdotes ou même vos, inter euh, vos interrogations. Il y a également la commande dans le chat, vous le savez. Hein, elle revient euh, toutes les cinq minutes pour vous donner un code de réduction sur l'abonnement mythique, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de l'amour finalement. Euh, je tiens à rappeler que oui, on est en été, ça se voit peut-être pas. Hein. Ouais, euh, si, t'as un palmier derrière toi. <rire> bon, il est gonflable. Mais... À la cam, je pense qu'il voit pas. Oh, si, il voit de ouf. Ouais, c'est gris. <rire> c'est vraiment là gris. là la défense. Il ouais. y a quelques nuages, on va dire. Il y, y a quelques nuages, quoi. mais c'est totalement l'été. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est l'été où on est peut-être le plus détendu, peut-être le plus amène de faire des rencontres ben Alors... Surtout là, après la période qu'on a eue. Ouais, sûr, là on, on est c'est peut-être un peu tendu, mais dès qu'on va partir en vacances on va ouais, être ouais, ouais, le ouais. plus détendu du monde C'est de vrai, fou quoi ouais. voilà, moi on a tous, je pense qu'on a tous trop hâte de juste kiffer en vacances après euh, autant de temps à être enfermé là, c'est bien là Elodie t'es assez d'accord C'est la, la, la, avec... euh... la saison des amours, ça y est C'est la saison des amours quoi qu'il en soit, et ouais. cette année plus que jamais, c'est la saison où, enfin on va pouvoir s'ouvrir justement, on va pouvoir... Euh, Faire preuve d'un peu plus de légèreté. Je trouve que le, la, la rencontre est un peu lourde ces, ces derniers mois. C'est vrai. Et là, hop, tu on va Tu dirais que les rencontres, euh, les premiers dates en hiver sont peut-être moins fun que les dates en été Il y a plus de possibilités ah bah, en été. Il y a plus de possibilités, il y a plus peut-être de légèreté, de fantaisie, euh, de détente euh, aussi. Et puis, euh, évidemment, euh, cette année, particulièrement, c'est-à-dire que les dates en hiver, parfois, c'est un peu plus... Euh, contraignant euh, et les dates ah en oui. hiver, en confinement, c'est les meilleurs. Contraignant, oh, donc alors Juste une question, team mmh. Timiver hiver ici Ah, Timiver. Oh, hi hiver. Ah, ah bah hi été, team sans team, <rire> team Ah ouais <rire> team team hiver <rire> <Team> <rire> Hein tu mets le tous les Le petit plaid chaud. Non mais ah ouais. les gens s'en vont à la Le <rire> noël. Noël. petit truc de Noël, le petit plaid. Mais le plaid en vrai, USB. En vrai, t'es chaud avec Comme ça, un petit plaid. Mais un ouais, un quand t'es en été, t'as pas besoin de ton plaid. Tu te mets sur ta chaise longue, voilà, tu as chaud. En plus, tu dois avoir chaud, il fait froid, donc tu Oui, mais c'est super couvert. Tu, tu voilà, tu, tu, tu vois pas le soleil tu c'est En hiver, tu peux coller. Exact. Et moi, j'adore coller, tu vois. Alors quand il fait chaud, tu peux plus coller. Tu de base quand il fait chaud colles, voilà c'est ça, ça, ça chute, de base vrai. tu colles ça, en, fait en, vrai, en fait, en fait que tu si oui c'est coller, justement <rire> tu colles non c'est pas tu, tu peux coller c'est tu colles moi ma meuf euh, en été c'est mort elle dort de son côté elle me touche pas <rire> <mais> j'ai <rire> ah, trop vous chaud c'est la femme de ma vie <rire> tout j'ai les mêmes problèmes il que cet homme mais j'ai les mêmes problèmes que cet homme je déteste l'été pour ça c'est le genre de meuf qui fait 45 degrés de chaleur corporelle c'est insupportable en hiver c'est génial mais en été c'est chaud moi c'est donc elle a tout le temps froid donc elle a tout le temps froid mais ça, c'est ce que vous dites parce que vous êtes déjà en couple installé, c'était une nouvelle rencontre Les deux ou Ah ouais. une canicule, ouais, ça permet ouais, ouais, de voir la, la toi, personne. Toi, tout, tout, tout, tout, tout, casé, aussi, euh... tout le monde est casé, Tout le monde est casé, tout le monde est casé, mais il a fallu du temps pour en arriver là. Il a fallu pour en arriver là. C'est le ce chemin qui compte. Alors, je tiens à rappeler que les événements font leur grand retour, la vie normale revient petit à petit. 77% des célibataires apparemment sont prêts à faire des rencontres. IRL et c'est trop cool puisqu'il y a euh, le retour des événements, euh, voilà, qui, des événements physiques hein, qui vont pouvoir rassembler les célibataires dans toute la France, on appelle ça l'Icebreaker Tour euh, par Mythique, hein. c'est euh, vraiment chouette, par exemple 17, 18 et 24 juillet dans les parcs de Paris, Lyon, Bordeaux, euh, Mythique viendra à la rencontre des célibataires, et leur offrira oh, de quoi se rafraîchir, on vient, On les boissons gratuites et les, les glaces, c'est pour Pas commencer à, toujours à, à la discuter suite autour d'un verre voilà, et alors là ça, ça régale. Hein. Je suis pas célibataire, mais je vais y aller. <rire> de oh, ah, oui le le tournoi de juillet, pétanque. Le 21 juillet, le petit pastis, c'est le tournoi de pétanque. Attention, hein, l'alcool est, est dangereux pour la santé et en parle. Modération. Mais euh, le 21 ça. juillet, tournoi de pétanque à Paris. Il y aura une chasse au trésor en Segway. Mais trop ils bien ont pris des trucs vraiment au hasard. Ouais, mais vous trop bien en fait. En vrai, imaginez la scène. Vous montez sur votre Segway c'est la première fois. Et là vous êtes un peu en galère, ouais. mais vous voyez la personne à côté de vous qui vous plaît un peu, qui ouais. est encore plus en galère Attends, je vais te montrer comment faire du sequel. Oh. Et là, bam hey. Et là vous Béton chutez up. ensemble au ralenti Attends, hey, je vais te montrer oh. comment... Je... Ah bah oui <rire> Comment lancer la boule Comme, <rire> bah, alors, bah, oui. Pas poser, Ah oui, c'est beau, c'est beau éclos, Et à Toulouse, un jeu de piste qui sera organisé le 24 juillet. Franchement, il y a de quoi faire, oh, c'est cool. Euh, je trouve ça vraiment bien d'organiser mmh. des événements euh, un peu euh, en dehors des bah, caves. un euh... peu timide, euh, on va dire que la première démarche d'avoir l'événement, elle est faite, ouais. tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas si simple. Hein. Ouais, C'est ce qu'on parlait, euh, euh, Tu partages une hein, ouais. activité ouais. en fait et du coup t'as pas besoin de créer un sujet de conversation parce que tu vas te créer un ça. souvenir déjà commun ouais. sur la base de ta rencontre et, et au pire tu vois quand tu commenceras à discuter, tu pourras discuter de ce que tu viens de faire. Ouais. C'est surtout, enfin ça facilite je trouve. Oui, euh, les oui ça crée Attends, des sujets de ça. conversation et puis ça crée des moments de rire aussi parce qu'effectivement moi j'imagine les personnes dans Segway forcément ah ouais. Euh, il va y avoir quelques gamelles. Forcément. Si ça se trouve, il y a collision. collision. au début collision. je trouve ça vachement sympa. On ne sait pas, hein, franchement, ouais. ça peut donner lieu à plein de choses, donc je le rappelle. Hein. volontaire, parfois. <rire> Peut-être <rire> <Collision> volontaire. <rire> parfois involontaire, mais ça peut donner de des, des <rire> belles choses. Allons, 17, 18 et 24 juillet, euh, voilà, dans toute la France, c'est l'Icebreaker Tour. Euh, okay. Du coup, bon, je, ce sera avec le geste rien hein, parce que j'ai dit retour à la vie normale, mais... Oui, après pour... Hey, on fait là, est un peu de suspense, Ça fait comme un bal masqué tu vois Bah apparemment, 53%, <rire> personnes, 53 <rire> des personnes sont prêtes à faire mais, mais cet effort de de hein, mais... C'était magnifique Je, je travaille avec les news, Merci. Merci. La... Ah, Je relève, je relève <rire> euh, 53% des personnes interrogées sont prêtes à faire l'effort d'arriver avec le petit test PCR euh, ah oui avant le ouais. bah c'est sérieux C'est cool Franchement c'est cool Tu tout le monde, tu sais que t'es clean et c'est bien Après en France on est bien logés pour ça, c'est assez facile de faire quelques petits tests rapidement Ouais, vraiment Mais on va vraiment chez toi 15 minutes Et exactement ça coûte pas une blinde comme dans certains... Ah ouais, on pays. est trop bien. En tout cas, ah bah, un ah bah, 200 balles pour aller rencontrer l'amour. Bon, là, c'est... Ah ouais. tu envie de trouver. Voilà. C'est un investissement. C'est la vie de mes amis aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà, ah bah bah oui. bah là pour le coup, on a de la chance sur ça. Et apparemment, alors ça, on l'avait abordé dans la... dans la deuxième émission, vous pouvez afficher votre état vaccinatoire sur votre profil. Vous êtes pas d'accord D'accord, okay. vous pouvez dire, on est vacciné, on peut se c'est okay. pas mal. Okay. C'est pas mal. Voilà tout ça, c'est à retrouver euh, sur Mythique. Alors, on rentre dans le vif du sujet, on est en vacances. Mmh. On est sur la plage. Mmh. Mmh. Oh ouais. Okay. Ouais, on y est à peu près. Ou ailleurs. Vous voyez au loin quelqu'un qui vous plaît, comment l'aborder tu peux me refaire à la scène Comment tu comment oui, tu oui, vois au loin. Vous Voyez au loin. On je fais exactement comme ça. Je... Toi, Quel... toi, okay. -toi. Me ouais. fais ta démarche la plus sensuelle Non non mais ça jamais ça okay. mais oh, je n'arrive pas. Non mais, oh, mais, mais c'est pas ça. Ah, okay. Non mais c'est pas ça. C'est juste quelqu'un qui me plaît comme ça. Dans, en plus à la plage. Non, jamais je vais l'aborder. C'est trop c'est trop bizarre la plage. Là elle est sur la plage. Là elle est sur la plage là. Je Quel... sirote mon truc. Dis-lui là, là, elle est mignonne vous, bon, Bonjour euh... L'un eh, après l'autre, vous allez me lancer une phrase d'accroche, hein Ah oui. je, Si je me retourne pas, c'est que c'est pas ouf, hein Ah, oh, mais c'est chaud Ah, l'un après ah, l'autre, allez phrase d'accroche, c'est chaud Oh rigue, c'est on pas. C'est vraiment red flag ça. Ça, ça va bon. moi allô la, police. <rire> euh, la police. Moi je te lancerai un regard d'accroche, je peux Mais si je te regarde pas. Elle trace de sa route. Pourquoi hein. tu me regardes Ok vas-y, vas-y. Euh. Cette personne veut m'agresser. Oh, allô la euh, mademoiselle. Beaucoup de police oui quand même. Euh... Je, je voulais pas vous vous blesser mais mais j'ai. Voilà, j'ai été perturbée par votre regard. Excusez-moi, vous êtes pas en train de ramer par exemple C'est ce que dire J'attendais là, j'attendais le mot Elle est en train de ramer un petit peu Les amis, vous avez vu ça J'ai stoppé mon inquieté sportif Non, elle a de l'humour C'est mignon C'est mignon. l'humour ou un mec a de l'humour, c'est super important. je Et quand tu te prends une vanne comme ça et que tu le prends pas mal, ça montre que tu as aussi de l'humour. Ah mais d'où Si au final tu fais une vanne comme ça avec le mec qui te regarde, il fait... Ça c'est dur, ouais, c'est dur ça Bah surtout que là, tu veux, tu veux montrer que tu crois pas à ta vanne, <rire> <vois>, c'est <rire> aussi sinon... Oui, j'ai trouvé euh, cette pagaie, elle est peut-être à vous Bah, non ah, <rire> à, à... Après, ouais, Je suis d'accord pour le côté spontané, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais globalement, quand on marche seul dans la rue, je ne sais pas vraiment si on a envie d'être importuné par qui que ce soit non, non, Aussi bienveillant soit-il, en, en vérité. En à plus, la tu... plage, Ken. mais même à la perte. En, en fait, tu, tu, non, tu sais, tu ça sais ça pas fait, si fait, cette ouais. personne, elle est avec des gens juste aller chercher quelque chose. Tu sais pas juste si elle traverse pour aller faire des courses ou quoi que ce soit. Oui, en fait, c'était écrasé ce matin. Elle a pas envie de te parler, <coughs> frère. C'est vrai. Elle a pas envie. Peut-être ça lui ferait plaisir d'avoir un sourire. C'est vrai. Et... À, à, hashtag après hashtag pas dans la rue. Donc. Euh... <rire> mais à plage. À la plage. Là, on est à la plage. si tu te balades à la plage. Oui. A priori, c'est que t'as le temps. Tout, le, tout oh ouais, mais tout à mais la à la limite, avoir possible, le, avoir le temps et tout, c'est dur. Et ah. ne pas avoir envie d'être dérangé, ce sont sûr. deux, deux choses oubliez, sont totalement importante. différentes. Ah. Ah. Et avant la phrase d'accroche, il faut la phase d'approche. Ah. C'est bah, ce que j'ai fait avec la rame. Allez parler à la personne si c'est vraiment rien passé du tout avant, s'il n'y a pas eu un regard, s'il n'y a pas eu un sourire on prend quelques risques de râteau, sans vouloir faire son genou, oui. bah, ouais. <rire> sur ce, ce truc-là. Ouais. -à, à la plage, la plupart du temps, on n'est quand même pas en train de se balader. À la plage, la plupart du temps, on est tranquille sur, ce, sur sa serviette, on barbote euh, gentiment dans l'eau. Donc, il y a une, fra une phase d'approche qui peut quand même être là, euh, qui peut durer un certain moment. Si je on se un petit peu, on se regarde un petit peu, on se sourit. Et là, si c'est réciproque, euh, voilà. Voilà, on voilà exactement. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, moi, je, je, <rire> je souris parfois, pas politesse. Genre on me sourit, mais ça se voit que je souris par fou vitesse. Tu fais quoi. Ça dépend de ton sourire, Marie Oui, ça dépend le sourire. Si c'est Oui, voilà, il va pas venir, il va venir. Il y a des gens dans le chat qui disent draguer à la plage, c'est très dur, c'est très compliqué. J'ai peut-être pas pris le meilleur cadre. C'est que comme tu disais, Elodie, c'est que voilà, il y a une phase d'approche et cette phase d'approche là, parce qu'elle me disait, moi, je dis, ouais, je te ferai un jeu de regard. Oui, mais si elle me regarde pas. Qu'est-ce que je fais, tu vois C'est vrai. Ouais. Tu ne te regardes pas, quoi. C'est qu'elle est pas dans recherche. qu'elle est dans son bouquin. Qu'elle C'est c'est mort. Franchement, c'est mort. Je suis d'accord. Si la meuf, elle est à la plage et qu'elle regarde, machin, c'est qu'elle est dans la recherche, tu vois. Si elle est dans son bouquin, peut-être qu'elle cherche son gosse. C'est si la meuf, elle est dans son bouquin ou quoi, t'es à la plage, t'es en train de jouer à la Switch. Quelqu'un vient te voir, genre en mode ouais, super, c'est cool. Alors que t'es en plage. Je suis parti, quoi. Ouais, t'es pas là pour ça, quoi. Je pense que ouais je pense que. c'est d'abord une question d'attitude et doit y avoir quelque chose qui se passe à distance sans langage pour qu'il y ait une Approche qui s'initie, mais quelqu'un qui marche dans la rue comme ça, comme Marie marche en plus en regardant euh, littéralement personne. Je suis désolé, tu vas pas aborder ces, ces, ces gens-là. Ou alors, euh, bah déjà, tu t'exposes à un raton mais rat sur sûr... en plus, mais pas... oui, c'est ça. Moi, je, moi, en fait, pas à le concevoir, je sais pas exactement, mais moi, nous, c'est différent. En fait. Nous, on vient nous voir dans la rue des fois. ah Sora, trop cool, j'adore ce que tu fais. Et tout, bon, évidemment, quand je crois, Sora, j'adore ce que tu fais, c'est génial. Tu rigoles, j'ai des gens non, C et ça c'est quelque chose qui fait plaisir mais c'est pas c'est <rire> pas dans la démarche d'importuner ouais, tu ouais. vois et puis ah, ça fait partie aussi de enfin nos taf quoi donc attendez euh... je crois qu'il y a une musique sur ouais. là il y a un y a oui c'est un, euh... ouais, un petit piano là parce je que je pas. crois que Marie a une question du chat <rire> pour nous exactement ah, oh. j'ai Fatalite qui demande si c'est une bonne idée de proposer de mettre de la crème solaire dans le dos sur la plage ah, ah euh, je suis comme ça non honnêtement alors Chacun notre tour. Chacun notre tour. Dina Ah non, bah non. Enfin, je pense que le seul moyen que ça se fasse, c'est si vraiment la personne te le demande. Et là, pour moi, c'est feu vert total. Tu ouais. vois, si, si je demande à un mec de mettre de la ouais. crème solaire, c'est feu vert total. Oui, c'est oui. pas un piège, non, Mais c'est moi qui débarque. lui demande, c'est pas l'inverse. Enfin, voilà. T'es dans une démarche de séduction déjà, de base, tu vois. Il y a le toucher du corps, c'est vraiment, voilà, c'est soit feu vert, soit... Surtout que t'es vraiment en maillot de bain, tu vois, genre je sais pas, il touche directement ta peau, c'est très intime. Ah oui, c'est intime, c'est-à-dire que là, si vous mettez les voyants au vert, c'est que vous êtes d'accord pour cette démarche-là, quoi. Ouais, pour moi oui, si je dis oui à un mec qui me le propose aussi, c'est que je lui mets vraiment les voyants verts. S'il a l'impression que je lui donne un voyant vert, enfin je trouve que ça normal, tu vois. Ouais. J'accepterai pas Mais si quelqu'un pas... qui arrive bien qui fait je peux te mettre de la crème je rigole au de Dina lui met un pain. lui met un pain. Ken, qu'est-ce qu'on en pense J'en pense que... Ouais, moi je serais... Je pense que je serais le genre de mec, même si, tu vois, on me le demandait, je comprendrais pas le message, je le ferais, puis ensuite après, je repartirais. Mais... C'est la team aveugle, toi. Ouais, la team qui me blague. C'est ça, exactement. De quoi mets tout devant moi Je pense que... Non, non, je voulais juste que je mette de la crème dans le dos. <rire> c'est en fait, vrai, café. que ça arrive souvent. Bon, enfin, arrive eh... Tous les étés d'ailleurs. Évidemment. Bah, non, mais maintenant je suis, euh, je suis en couple, donc c'est pas, c'est pas ce là Par contre, bon, je pense c'est un no go total de proposer ce genre de truc à une personne. T'as même pas discuté, parlé. Il y a rien qui, qui se passe. En revanche, si tu es en couple et que tu vas à la plage en couple, je vous invite à proposer avant même qu'on te le demande. C'est toujours une petite attention qui est très appréciée. Eh, le soleil il tape fort. Écoute, hein soleil. Tu veux de la crème <rire> Non mais je, je, je, je voyais exactement ce qu que tu voulais dire Télé-cerramé Typiquement ce genre d'approche, non euh, bah clairement non. pas Sora bah Tu non. me... Tu bah, me mets de la crème Non mais t'imagines Toi tu serais capable de prendre le pot et faire... Comme ça <rire> <là. rire> comment, comment ça tu vois comment Non, bah bah comment tu vraiment comme un, comme un non, mais non, moi je suis très romantique, bien sûr ma <rire> copine je lui mets de la crème solaire avant qu'elle me demande, je suis à, hop là directement elle a pas remarqué mais c'est fait ah, C'est romantique ça, c'est <rire> Non mais elle est protégée directement, je la protège. Écoute, euh, ah, on a ça, tous nos ça. pratiques, hein, non, mais, non, mais en vrai, non Non mais en vrai pour être sérieux, mais non mais tu te demandes pas ça, ça me paraît lunaire si tu te demandes pas ça. Après ça peut être... Non mais ça arrive Et Elodie ça fonctionne ou pas Jamais. J'irais <rire> même plus loin, si les feux étaient au vert, c'est-à-dire qu'il y a un petit jeu de regard avant, les feux passent au rouge directement. Ah la ouais, ça ouais. ouais. le, le pire C'est la pire approche qu'on puisse ouais, faire. j'avoue que c'est la première approche, mais non... C est, c est... Mais en même temps, je un date à la plage, moi je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile, c'est directement, t'es en maillot en plus. Mais ouais. ça en fait, c'est ça que j'essaie ouais. de dire, c'est que t'es vraiment open tu montres beaucoup, c'est dur. Il y aura une surprise par la suite aussi, tu vois. Quelque part, tu suis pas comme tu es, pas faux, mais je trouve ça à la plage difficile. Alors qu'un date en hiver, manteau, un petit date en hiver, restes au petit cinéma, c'est la surprise jusqu'au bout, quoi. Mais tu sais, tu peux parler à la plage aussi, enfin, t'es pas obligé de tout de suite crème solaire, ouais. Mais je sais pas, tu es en maillot, t'as peut-être peur que le mec te mate, ou je sais pas, ça directement, il peut y avoir des regards un peu, enfin, je sais pas, moi, je pas... j'suis pas pour. Moi j'aurais toujours ça. peur du bourre-les-fous qui sort de maillot. Du bourre-les-fous C'est-à-dire, il apparaît parlé d'un bourre les, Le bourre -les, <rire> Le bourre -les pas, hop comme ça, c'est terrible. Après il peut se passer... J'étais contrôle de tout... Il peut se passer des rencontres à la Grosse pêche, pêche, pêche, pêche, pêche, là, au ouais. ouais. fini, là. Les comme ça Là, ouais, c'est différent. Ah Oui mais c'est la, la pour, plage, c'est ouais. Parce que tu ouf. dois être dans un, mental, euh, dans un mental un peu différent. Mais bon, on, on, on, parle, on parle en tant que, que citadin. on n'a pas de plage, à part Paris-Plage, extraordinaire, C'est ouais, formidable. Regarde, t'as vu, on a parlé ah, de Paris-Plage ah, ah, où ah, se casse la gueule, c'est exactement ça. Elle est tombée sous son charme Mais il y a des gens qui vivent en bord de mer c'est vrai, et, et en vivant, à la base, je viens en, vivant, de mer, en vivant au bord de mer, il bah, y a des rencontres qui se passent à la plage. Alors, pas vrai. forcément tout le temps en maillot de bain, etc. Mais ça peut être aussi des lieux de rencontre. Il y a des gens qui travaillent aussi euh, dans, dans, dans ces milieux-là. Ça peut aussi constituer des lieux de rencontres. Mais à partir du moment où c'est des vacanciers ou des touristes qu on de qui sont là parce qu on Paris, en quoi. vacances, exactement, c'est pas... non, c'est pas le... Mais c'est pas, pas seulement un lieu de rencontre. c'est aussi un lieu de date. C'est un, voilà, un lieu de date, c'est un lieu de rendez-vous, on peut aller pas. à la plage oui, ouais. en temps de rendez-vous. Pourquoi ouais, ouais. pas, ça veut ouais, pas dire vrai. être forcément en maillot et tout, mais s'asseoir, boire, boire un verre sur la plage, ouais. discuter, ouais. c'est quand même qu plus plaine, sympa ouais. qu'un qu bar, je trouve. D'autant plus que bon, il y a les plages de ça, mais les plages à galer aussi euh, partout en, en France, les rivières, non, non, et être à côté, être au bord de la mer, entendre le bruit de la mer, boire un petit verre comme ça devant la mer, c'est super romantique, t'attends un peu que le soleil se couche, etc. En été, justement... Ah, c'est encore mieux parce que les couchers de soleil sont magnifiques et euh, oui bon là il n'y a plus de couvre-feu mais et, et il fait encore un peu, un peu bon tu vois donc là ouais oh, là c'est là c'est chaud que des signaux rouges sur un, une proposition de date à la plage. Je vais ah ouais? penser au sable qui va rentrer dans des endroits peu ouais, à C'est pour ça, les galets, hein. Je vais penser... Non, non les ça galets. fait mal. Non, non, Non, non, les galets, non. Le galet, bon galet c'est euh... la plage sans plaisir. Mais si Mais si C'est la plage sans sable dans les pieds. Mais le sable chaud, là, les pieds et tout, c'est agréable, là. Mais ouais, c'est pas confortable en plus. Ah ouais, horrible. Ah J'ai l'impression de marcher sur une autoroute, quoi. Fait un moment... Vous vous faites un petit composite Avec un petit bambou, voilà, vous assiez dessus comme ça. Ouais, et hop, comme est ça il bon. y a les petites bêtes qui montent. Et Prenez votre petit euh... ouais, mais alors donc les, le enfants. Sable, pas les enfants qui jouent à côté parce qu'il y a mmh. les jeux de raquettes, de plage de ballons et tout. Il y a forcément un gamin de 8 ans qui va vous foncer tuer à un moment et foutre du sable sur votre serviette. Ça c'est sûr. Ça, ouais. ça sent le vécu un peu. Ouais ça sent le vécu. <rire> <rire> Ensuite il fait chaud. Si vous avez voulu prendre un petit peu soin de vous, mettre une petite crème hydratante, peut-être un petit peu de maquillage, même si on est à la plage, un petit rouge à lèvres et tout, il y a tout qui part. Ça finit par faire des choses. Ça peut. Ouais, ça peut. Tout. Ouais. Mais t'as besoin, besoin de rien, toi, Marie. Marc, oh, <rire> regardez-moi ça. Mais on a ravalé la façade. Euh... <rire> pour midi, on mythique, on s'est mis bien. Euh, allez, mais, mais, c... Marie, mais si je te propose un date ouais. à la fin de la journée, genre vers 17-18 heures. Ouais, ça me va. Sur la plage encore. Hein. Non, ça me va pas. <rire> non, mais il si. y a moins le côté enfant. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. 17-18 heures, Elodie, je ne sais pas qui s'en penses. Exactement, ouais. tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Ah, Elodie, va c'est les cheveux, ça enchante toi, je sens que... <rire> je mais, vais mais oui coach meeting. Quoi. Moi, je trouve que c'est un super date. C'est un super date plus en fin de journée, qui implique potentiellement qu'on reste habillé, ce qui est peut-être moins gênant euh, quand Et on voilà, se connaît pas. Et voilà, il y a pas. ça aussi, ouais. le bourrelet euh, sauvage. Il fait moins de, chaud, de... c'est plus vrai, tranquille, c'est plus calme. Il euh, y a des jeux de lumière, je trouve qu'ils sont intéressants. Euh, c'est vrai, c'est une lumière qui m'en valore. Il y a le côté valeur, romantique, ça. du coucher de soleil, de le voir les ken, moi j'adore. C'est cliché mais... Le Pourquoi Un petit, petit pique-nique de fin de journée à la plage mmh. quand il n'y a plus aucun ça, touriste. C'est vraiment cool, team hein, ouais. ça, ouais. génial, hein. un petit pique-nique. Ouais. je trouve génial. C'est trop bien. La meuf euh, m'a attaqué avec un pique-nique. Ah, ah, c'est vrai ouais. ça, ça, ça, ça fait mal <rire> C'est douloureux. un mais... pique-nique je trouve ça super mignon. Ouais, c'est pique très à bien. à la plage, dans un parc ou quoi, je trouve ça génial. Ça. Mais j'ai l'impression que c'est très japonais dans le mood de faire un peu le bento, de préparer. pour. J'adore. Ne me dis pas que t'aimes pas. Moi je trouve ça jeune pique-nique. Je je crois que j'en ai jamais fait. J'ai fait des pique-niques avec mes parents quand j'étais plus jeune mais un pique-nique amoureux, j'ai jamais fait. Puis c'est le, mo le moment de vraiment faire le pique-nique vraiment tout, au tout tout mignon avec des petites attentions et ouais, tout. Bah ouais. le monde que tu es euh, attentionné, euh, méticuleux tout ce que tu fais et tout, c'est mignon, je trouve ça. C'est vrai. Ouais. C'est une bonne idée, Elodie, ça on l'avait validé On l'avait validé déjà. Ah OK. C'est c'est que j'ai cru J'ai déjà dit, dit. fait. le oh, pique-nique c'est c'est attention. Non non, c'est c'est top et sans même forcément aller jusqu'au pique-nique avec la nourriture ce qui peut être sympa mais mais juste s'emmener des même des gobelets même si c'est en plastique je trouve ça sympa ouais, ça mène un petit une petite bouteille de vin des gobelets deux trois bonbons un petit et plaid, du jus d'orange ça crée l'intimité d'un ouais. déjeuner ou d'un repas ouais. mais dans un cadre qui est beaucoup plus euh, libre qu'un restaurant finalement Tout à fait. beaucoup ouais. moins intime aussi que, que son chez soi plus, plus détendu ouais. et au ah ouais, fur et à mesure détente, euh, du, du pique-nique euh, si on a un plaid euh, si on, ça se passe bien on prend ses aises on s'allonge ça crée une intimité sans être dans un truc pushy non plus on crée une ambiance qui est quand même super propice. Mais en plus ce qui est cool c'est que t'as as le date avec le pique-nique mais t'es dans un moment intime mais en même temps le lieu est ouvert donc tu ne sens pas coincé. Donc, donc on es, est en sécurité ça, aussi. Es en, Ouais c'est ça ouais. en fait, es pas, mm -hmm. mais je trouve génial. Après si tu t'enfuis en plein date, t'as jamais eu ça Mais moi non plus. Mais qu'est-ce qu'il fait Bah on m'a invité au resto, enfin pour les premiers dates je parle, jamais pique-nique quoi. Voilà, resto, ciné, enfin j'ai déjà fait énormément de trucs, mais jamais ça ouais. Tout premier date c'était un pique-nique moi. Ah ouais ah, ouais, tu vois, ça, ça, dans ça, un pas, euh, euh... ça a bien marché. Ah bah de ouf, <rire> cinq ans. <rire> c'est bah, pas mal. Eh, c'est beau. Hein. Ouais. Franchement, là, on vous donne euh, un conseil en or. Hein. Le pique-nique, c'est euh, c'est une très très bonne euh, solution finalement. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Bah, c'est à tenter, je pense en tout cas. Et même si vous êtes déjà en couple, en vrai, j'ai envie de préparer un pique-nique. Euh, de ouf. Pour mon compagnon là, donc, euh, je me dis, ça peut euh, marcher. De petites anecdotes, peut-être, sur des rencontres euh, qui ont été faites en été. Oula, oula, on regarde. Oula, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah là, bah hein. Moi, je, je peux te commencer avec euh, le terrain de pétanque, parce que tu te parlais tout à l'heure là. Euh... Mais non. Ah bah si, si, si, si. si hein. Tu as Alors, rencontré quelqu'un sur le terrain pétanque Il faut savoir que tous les ans, je vais au camping quasiment depuis ma naissance. Ouais. Ah. Donc, euh, il y a forcément un tourmenté. Chaque fois, il de rigole. Respect. Euh... Je bouge. J'essaie d'être discret, genre. J'ai dit bien qu'il y avait la caméra là, c'est surdoué, je dis. Moucher discrète, tu vois. Ah ouais, mais tu peux moucher dans ton micro. Euh. Bah, ah Alors, donc, ouais, non, les. On parlait tout à l'heure, la phase d'approche. Bah, déjà, quand t'es dans le tournoi de pétanque, c'est fait. Donc, euh, moi, y... enfin, voilà, anecdote il y a déjà un mec avec qui je suis sorti C'était mon adversaire sur le, le match de pétanque. Ah. Oh, qu'est-ce. Oh, très bien tiré, très bien pointé, nanana, commence à faire des compliments, genre, je joue bien, tout pain. Hein. Et puis à la fin du à la fin du match il souvent il y a, a l'apéro. Ouais. À la fin du tour de pétanque. Donc après elle est venue me parler et c'est comme ça qu'on a commencé à sortir à sortir ensemble quoi. Donc euh, donc il y a l'anecdote euh, ouais pétanque et surtout après au camping il y a les soirées euh, soirées camping, soirées euh, soirée Soirées déguisées. Non, ah ah non. Non, soirées il y a Moi je trouve ça, stylé, moi, je trouve ça fun, c'est marrant bah je suis pas viens... Tu... Ouais. Ah, déguisé moi je suis bon public hein, avec des sens. inconnus moi je suis bon public ah, je serais pas très à l'aise mais genre ouais. thème euh, stylé ouais mais si t'es ouais stylé parce que ridicule sûrement, ouais, voilà. <rire> non, <rire> tu vois <t> moi je <rire> pense que voilà il n'y a pas de soirée Naruto a pas dans pas de les Naruto. Non. Non, euh, non non non non, non. soirée rose, rose soirée blanche soirée Naruto ça dépend avec qui t'es c'est ridicule avec certaines personnes c'est trop stylé avec d'autres fait c'est marrant c'est drôle ouais ouais donc non soirée dansante Okay. Dansante, tu vois... Disco Mais tu vois pourquoi il y a événement pétanque, euh, que ça marche Événement pétanque. Ouais. Ah non mais c'est eh, sûr que ça, ça marche. Miss, enfin, Miss camping, les gens ils disent. Oh, t'as été bah, bah, bah, Miss camping, je le sens. T'as été Miss camping Alors <rire> Non <rire> mais Bah c'est sûr Si, mais c'était Miss camping, tu sais, où fallait présenter un... un talent oh, ah, C'était quoi dansé. le talent C'était quoi le talent La danse, danse du quoi, coup J'ai chanté oh, oh ouais, j'ai chanté et j'ai été élue Miss Camping. Euh... ça on l'a jamais eu, hein, Donc, tu chantes bien, de... du coup, alors Bah écoute, euh, en tout cas, à l'échelle du camping, oui <rire> tu... <rire> Ça ne veut pas dire que je vais faire des <rire> ce <rire> demain, C'est Eurovision <rire> hein, c'est très très bien. Euh... Donc là, clairement, après, tu attires euh, les regards sur toi, et, euh, et c'est plus facile aussi... Euh, de toute façon, je, je, moi, de mon expérience, d'être une fille, ça a toujours été, je pense, plus facile euh, qu'un garçon. Enfin, voilà, en étant vraiment euh, honnête. Bah en vrai, en vrai, faut pas... Euh, mais tu, faut sais ce que vidéos, euh, oui. tu sais oui. ce que c'est en tant que garçon Est-ce que je sais ce que c'est en tant que garçon Oui, t'as essayé un peu d'être garçon et ben bah je... Je... je... Je me trouve pas douée du tout. <rire> <Tu vois> <rire> Ça veut dire qu'il y a eu tentative, mais... <rire> cest transformer les J'ai l'impression que, ménager, en... que euh, si j'allais intéresser le mec, euh, il... Tu vois, il m'aurait donné des signaux tout de suite. J'ai l'impression que si un mec un... peut être intéressé, s'il est ouvert, comme tu disais tout à l'heure, un peu ouvert à la rencontre, euh, tu vas le sentir vraiment tout de suite. Quoi. Enfin, euh... Mais Je crois qu'on le sent pour les filles aussi, je crois que c'est pareil en fait. Quand quelqu'un est intéressé, d'une manière ou d'une autre, même si la personne est un peu timide, il y a quand même des signaux. Et, et je trouve que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'été c'est quand même un, un moment qui est propice à la communication non verbale aussi. Ouais. Euh, la vraie vie, déjà, c'est propice à la communication non-verbale, mais l'été encore plus. Euh, je crois qu'on est un peu plus dé désinhibé aussi par rapport à sa timidité. Les regards, le sourire, fille ou garçon, je crois qu'on euh, le sent. Faut ouais. Vraiment, vraiment pas du tout être justement dans cette ouverture et cette euh, euh, perception pour pas voir qu'on plaît à quelqu'un. Mmh. Ouais, on c le sait vrai. quand on plaît et quand on plaît pas, on le sait aussi. Parfois, on n'a pas envie de le voir, c'est autre chose. Ça, <rire> on n'a en fait, en pas envie de l'accepter en fait. On ne veut hein. pas voir la vérité. Hein. On ne <rire> veut pas entendre les signaux <rire> qui sont négatifs. Ouais. Après, je, ouais. je modérerai quand même parce qu'en été, tout le monde est en vacances, tout le monde est heureux, à part Sora et moi, ça nous saoule. Mais euh, <rire> sinon, pas les, pas gens, pas les gens vacances, sont globalement en fait. heureux. Alors, comment mais savoir s'ils sont heureux parce qu'ils kiffent la vie J'ai fait nickel, trop J'adore la vie. C'est ça. Ou parce que ça se passe bien, je ne sais pas. En hiver, tu sais si quelqu'un est heureux c'est que ça se passe bien en général, ouais, il n'y a de pas de C'est pas le même regard, le regard je kiffe la vie et le regard je te kiffe, c'est quand même pas, pas tout à fait la même chose normalement. C'est faux, c'est ouais. faux. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est sûr. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, bah, justement, comment on détecte euh, ces signaux, parce que c'est ah. bien beau de parler de signaux, je, je cite, hein, vraiment euh, mot pour mot, mais à quoi on le voit Encore une fois, le regard, hein. Regard, le, sourire, le, re, le regard c'est le premier truc. Sourire, oui, Déjà la, la quantité de regard, c'est-à-dire qu'on oui. voit bien quand une personne regarde et puis on, on regarde à nouveau, elle re-regarde, elle regarde, oui, voilà. re -regarde. Bon, au bout d'un moment je crois que le signal est quand même assez clair. pas bah, je retard, trouve, ça, dépend. Ouais. Ouais. ça dépend, je trouve ça va avec le sourire parce qu'elle peut te regarder parce que euh, euh, tes choses sont bizarres. Ouais. Alors, le, le regard plus le que, sourire, ouais. ça fait un gros signal, mais le regard n'est pas le même, on se regarde jamais de la même façon. Ah ouais, je sais pas, Donc moi le je regard, as mais... une tâche sur ton pull et le regard, tu me plais, <rire> c'est pas le même, quand même. Ouais, mais je trouve que, je sais pas, je trouve, mais ouais, je sais pas, je trouve que le sourire va avec le regard. Je trouve que tu peux regarder, euh, moi ça m'est déjà arrivé de regarder une fille parce qu'elle me plaît, et si je la regarde comme ça tu vois, j'en sors sourire. C'est qui un, s'il vous plaît. un, s'il vous plaît. Je l'ai ah, mais je, euh, sais, je, que je mal joué. Je l'ai mal joué mais t'es mal. Fin, Moi je le vois, je suis une femme AVC. vaisselle. <rire> hein. Après, <rire> est es là, hein, il est là, il me tient. Je l'ai mal joué mais. Le sourire va avec, je trouve. Bah, il faut se quand même parce que en tout cas toi il euh... faut que tu souris ça c'est sûr. <rire> parce que ça peut tu quelqu'un de sympa en fait qui oui. sourit aussi. Ouais. Ouais. Il y a il y a beaucoup de personnes pas... qui <rire> se regardent avec intensité et qui sourient pas le fameux regard ténébreux, c'est pas ah. un regard avec sourire. Ah, c'est vrai c'est un, regard... un regard c'est ténébreux. ténébreux. C est c est avec <rire> il l'a fait alors avec un mais petit sourcil comme ça tu l'as J'ai jamais dragué de ma vie. Oh, d'autres, à d'autres. c'est vrai. Non mais il y a quand même un truc par contre, enfin je sais pas Marie ou peut-être vous les gars, mais par contre moi quand je vois Quelqu'un me regarde et qui me plaît, je vais avoir tendance à éviter. À faire oui. genre, il ne m'intéresse pas. C'est horrible. Hein non mais je tu suis pareil. Pas, pas. Bah parce que j'ai envie de voir. Enfin, euh, j'ai vraiment. Euh... Mais quel, est, quel est votre problème Pourquoi <rire> c'est problème, problème. Est-ce qu'on est peut, est qu peut discuter ici et maintenant Quel est votre problème Moi, ça m'intimide. C'est intimidant, voilà. Et du coup, c'est pas pour challenger, mais c'est que c'est intimidant. Voilà, donc tu oses pas trop, ouais. et du coup, tu veux pas non plus trop en faire, tu veux pas que ce soit non plus trop obvious, tu vois, C'est le pas, mec, mais moi j'aurais jamais osé, tu vois, ouais. j'oserais pas, et ça ah veut pas ouais. dire que pourtant, j'ai pas envie qu'il vienne me voir, mais je vais être très... Euh Ouais, plus dans, dans ben la ça, retenue, essayer de fuir limite son oui, regard. Oui, mais bizarre, ou en, en même temps, tu vas forcément te trahir. Ça. Je vois exactement ce que tu veux dire, et ça peut être intimidant, on peut baisser le regard, mais, mais c'est un attitude, signe aussi. aussi. Baisser le regard ou faire un petit peu l'indifférente, c'est très très fifi ça. Ouais. Euh, ça. ouais, bah oui, mais je mais suis honnête aussi là. La... Hein, mais euh... mais, mais pour autant, tu vas te trahir, parce que même pas. si tu fais l'indifférente, même si tu, tu baisses le regard, etc., tu fais comme si de rien n'était, tu vas avoir tendance naturellement à revérifier et à regarder l'autre. Et regarde encore et c'est peut-être ça qu'il qu faut que l'autre recherche et voir si elle revérifie à un moment donné. C'est ultra dur. Dina, elle, pas... franchement, c elle a des conseils en pourrait. Non, mais c'est être... ça. Franchement, c'était <rire> pas expérimenté, c'est impossible. Si c'était simple, quel serait le, le plaisir de la rencontre Le non. jeu de l'amour ouais. Quel serait le... Ouais. Que Je voilà. parle, le mec il va Je parle pas vraiment pas Elle est vraiment indifférente et du coup, j'arrête. C'est pour ça que tu re Et là, tu loupes l'amour de ta vie. Je ne parle pas de simple ou compliqué. De toute façon, c'est compliqué une relation. Je parle de clair ou pas clair, tu vois, je parle de de, de, de de clarté dans dans les intentions, dans les attitudes, euh, dès que c'est pas clair, moi je suis déjà rien que quand ça c'est obvious je, je rate Nous les signaux on les voit pas <rire> Ok d'accord On ne les, les, les voit hein C'est à dire que tu tu, euh, en, tu déprimes ensuite avec, avec tes copines ou avec euh, tes potes Disent et là mec t'es zéro t'as rien vu il là y a tout le bou bou bou bou ah. Tous les voyants t'es là moi je vois rien d'accord ouais. Alors si en plus c'est pas clair oh, je te prie de croire que ouais, je te trouve j'ai... Oui mais t'as pas envie non mais Quand ta meuf elle dit oh là ça fait longtemps on n'a pas mangé au resto là va directement dire hey, « Eh, on fait un resto ce soir, ça va plus vite !» Oui, non, j'ai je... hey, votre point, bien sûr qu'il faut qu'on soit clair dans nos signaux, mais avoir une attitude vraiment franche et appuyer le regard de quelqu'un qui nous plaît et on voit qu'il nous regarde, c'est un tempérament. Moi, l'ai déjà C'est pas forcément appuyé. c'est En tout cas, je suis entièrement d'accord avec les deux hommes de ce plan. Merci beaucoup. Comment on peut Je suis désolée. Non, mais de rendre le regard, franchement, c'est dur. quoi. Ouais, mais je crois. Le point principal, c'est d'arrêter de vouloir tester ou d'arrêter de jouer. Non, pas dans le sens jeu. rencontre, c'est simple. Non, non, non, je le dis pas dans le sens tester ou challenger. Non, vraiment en mode. Moi, ça m'intimide. Quelqu'un qui me regarde, je vais avoir tendance à tourner le regard. Mais être intimidé, ça c'est absolument naturel, mais détourner le regard, ça fait partie d'un signal qu'on envoie. Mais ça peut être pris comme un signal, c'est non Si on fait, on lève le nez, on fait l'indifférente, on fait comme si de rien n'était, là pour moi c'est du jeu. Et ça, quand on atteint quand même un peu la maturité, ça pour moi ça n'a plus vraiment sa place. Ah le mot est lancé La maturité Et bien Elodie, je ne vais pas être d'accord avec toi parce que pour moi, euh, c'est pas parce que tu vas sur... Moi, bah je cherche une relation sérieuse. Elle, elle a dit que t'étais immature, tu vas pas être d'accord. <rire> je suis immature, d'accord Pour moi, ça fait partie du sel, euh, tu vois, du petit piment, du début d'une relation. Ça veut pas dire que je vais jouer dans, avec ma relation une fois qu'il va passer quelque chose. Ça veut dire que j'ai envie que ce soit fun au début. J'ai pas envie que ce soit monotone et déjà que ce soit trop... Je pense y a un et... juste milieu. Tu vois, il y a des sentiments a discrets et je, je, voilà, je, je, je veux qu'il y ait un de, de piment, voilà, mais, mais le piment on peut l'avoir de, de, de plein de manières différentes, Je et pense. ça veut pas dire on ouvre tous les voyants, tout est, tout est open, etc. <rire> c est c est ça. Ça. Je suis, suis cliente du jeu de séduction, tu vois. Oui. Mais le jeu de séduction mmh. à un moment, on, on risque de se prendre les, les pieds dans le tapis à ce propre jeu parce que il ya beaucoup d'hommes, justement, qui vont être bloqués par ça. C'est à dire que s'ils si pensent qu'il n'y a pas une ouverture, c'est pas toujours facile pour les hommes. C'est à dire que très souvent, on attend d'eux qui fassent le premier pas, qui fassent tout ça, Bien sûr. Donc ça peut être dans la subtilité, encore une fois, c'est pas ouvrir tous les voyants, etc. Mais dans la subtilité et dans, dans une certaine retenue, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, qu'il y ait quand même quelque chose qui passe, parce que sinon, on peut complètement passer à côté du truc et là, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Après, je reconnais es que c'est pas facile non plus. Hein, bah, rien n'est ah, euh, facile, euh, pas pour, facile pour, pour vous et, et qu'on veux... ne peut pas aller contre, ouais. contre ces, ces attitudes, contre ce que l'on est. quoi. Moi, j'ai eu un exemple ce matin. Ce matin, donc je vais au centre de vaccination, ok Le mec à l'accueil, hyper mignon, il me regarde, mais il me regarde, je me dis il me regarde parce qu'il doit avoir ma photo ou mon nom, tu vois. Ouais. Et il me regarde avec insistance, quoi. Et bah, je l'ai pas regardé du tout. Mais il te regarde ténébreux ou il te regarde... Euh bah, il avait vous un masque donc euh, j'ai que <rire> ses yeux donc eh hey, mais <rire> tu vois, il était vous euh... pas de la télé mais <rire> il... <rire> et, justement il cherchait mes yeux tu vois et moi j'étais ouais. en mode euh, oui j'ai rendez-vous à 10h30 et tout enfin vraiment la meuf nulle nulle je suis nulle pour ça ouais. et jusqu'au bout il a planté ses yeux et c'est assez perturbant je suis assez d'accord que après, renvoyer moyen le regard tout de ouais. suite c'est mais d'accord de toute façon tu bah, t'es es, que la... pas en mode c'est oui, normal que tu normal que tu versus ah même si j'étais en mode je serais nul c'est tout match pour toi ouais ouais ouais je serais nulle. Et si le mec me plaît vraiment, je serai en mode euh, bon allez, je me fais violence et je vais lui proposer un verre. Parce que ses signaux à lui sont ouverts, je vais y aller. Mais les, les le miens, euh, euh, c'est même pas, ils sont rouges, ils sont un peu le premier pas d'aller lui parler ah, euh, au, au gars quoi. Tu ferais le premier pas. Ah, oui. Euh, Marie, oui. C'est plus facile pour moi de non, faire le premier plus... pas que d'accueillir quelqu'un mmh. euh, dans mon espace et dire bah, Ça, bienvenue chez moi. C'est ah, ah, ouais. le premier ouais. pas ou je laisse l'autre faire le premier pas Mon premier pas aussi. Ouais, moi aussi de ouf mmh. ah il <rire> bah... y a d'autres <rire> <rire> non, non, non, non, je... non Non, moi, je peux pas faire le premier pas, c'est trop dur. Eh <rire> ben moi non plus ouais, moi Je suis trop, ouais. trop timide, je suis trop timide. Ouais, mais mais tu maîtrises la, la t y t y chose de A à Z, je sais pas, Elodie peut-être, le fait d'aller chercher aussi, c'est peut-être moins risqué de prendre le râteau Tu te dis, bah je l'ai voulu, même si je prends un non, c'est pas grave. Je crois que c'est vraiment, là pour le coup, il n'y a pas de règle, c'est vraiment une question de ressenti. Encore une fois, on ressent une ouverture on la ressent pas, si on ressent une ouverture, celui qui se sent de le faire, le fait. Ouais. Euh, voilà, C'est plutôt effectivement être attentif. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. Être attentif à soi, déjà, ce qu'on a vraiment envie, et être ouais. attentif à l'autre. C'est-à-dire vouloir à tout prix y aller alors que tout, tout est fermé. Là, c'est vraiment euh, se mettre dans une situation où on va se prendre un râteau. Et puis après, à forceur. Le... Force, exactement, c'est ça. Et forceurs, alors il y a des forceurs professionnels, et là je crois qu'ils ne se posent même pas de questions, pour mais pour, pour ceux qui vrai. forcent justement de manière maladroite, ça, ça va avoir une conséquence sur leur confiance en eux, râteau sur râteau. Tandis qu'y aller quand il y a quand même quelques signaux, je crois que c'est comme ça qu'on augmente ses chances d'avoir une rencontre et d'en faire quelque chose. Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est bien vrai. Il ouais. y a quelqu'un qui demandait dans le chat, quand elle lance un regard appuyé, qu'est-ce qu'on fait on y va <rire> On y va Si on a envie, on s'écoute Si on a envie, on y va Là vous êtes en mode euh, « Ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, euh, flemme d'être célibataire... Enfin, » Là, il y, a y un va regard si la, la personne qui arrive, vous quoi. plaît, évidemment ouais. euh, On n'y va pas histoire « Ah, j'ai une, une occasion, j'y vais !» On réfléchit euh... pas, Si on est carrément ok bah, pour ça... Ouais. Si c'est réciproque, ouais. euh, oui bien sûr mmh. Il ouais. faut qu'il y ait un truc en vrai... Moi bah, bah, ça a toujours été très difficile qu'il y ait un truc juste sur un regard, là, comme ça... Ah, je sais pas, c'est ce rouge. J'y vais. Euh, elle va, va dire deux phrases. Je fais oh là, non, c'est pas possible. Euh, ah si mais on n'a pas je... dit que tu allais te marier ça, avec quoi. elle parce que tu allais lui parler. Ah hein. bah, mais non, mais enfin, quand même, tu vois. <rire> ah, pas, <rire> moi, ça, je sais pas, c'est moi, je préfère genre, discuter ouais. avec la personne avant de, de faire des, des rencontres la première fois. Vraiment, je suis d'accord avec lui. Mmh. Je préfère un minimum savoir qui est ce que je rencontre j'aime pas rencontrer des gens juste au pif et puis euh, je j'aime j'aime pas ça que bah le physique c'est bien dans un premier temps mais si après ça suit pas euh, ça peut vite s'arrêter c'est euh, tentative à avorter voilà enfin tu, mmh. tu, tu je, commences à parler à quelqu'un pour, pour savoir en fait il ya il le physique qui fait qu'on a l'élan ou pas d'y aller et puis après on valide avec les autres étapes et là, mmh. si, si on va pas parler à personne on, on peut oh, pas mais je sais pas je trouve ça tu vas la voir bon, du coup tu la trouves jolie tu vas la voir ton deux phrases non ça ira pas. Ouais. Bah, ouais. Dis, bah, bah, ouais. Bah, mais quoi, faut pas, pas te, te, te dire, dire comme ça. Vous, euh, non, mais bien et sûr. Tu vois et pas. mais je grossis le sol, évidemment. Euh, bah, ça va pas être ça. Bah, J'ai bah, <rire> dis euh, <rire> merci, <rire> bonne soirée. Enfin, tu vois, tu peux être classe et, et arriver oui. là la oh, mais tu imagines pour l'autre du coup là, c'est du bien pour lui quoi. Non, tu lui rends service de se dire, oh, non, mais es c'est toujours dans la manière, quoi. en fait, c'est dans la forme, euh, le, le, le fond, de toute façon, si, si, si au bout du compte il n'y a pas d'élan, une fois qu'on a entendu la personne, ça ne sert à rien de c'est vrai. Ouais. Oh, mais il y a une manière sympathique de, de dire les choses. On a une petite question du chat. Oui, on a le Ace qui nous demande comment peut-on différencier une amourette d'été d'une véritable relation. Ah. C'est l'après. C'est justement la question que j'allais vous poser. Comment on transforme l'essai, finalement Parce qu'une ben, relation d'été, ça reste peut-être qu'une relation d'été. Et c'est OK. Ouais. Et je ne trouve pas ça très grave, en fait. Je crois vraiment que l'été, il faut lâcher la pression sur... Il faut absolument que ça soit sérieux. Ouais. Vivons ce qu'on a à vivre et ça se transforme ou ça ne se transforme pas. Mais si ça doit se transformer, ça va se transformer naturellement. Mais je crois vraiment que de vouloir avoir ça en tête à tout prix, surtout en période de vacances, en période d'été, c'est gâcher ce qu'on pourrait vivre sur le moment. Voilà. Bon Et c'est ce qu'on peut vivre sur le moment qui mmh. peut amener à une relation plus, mmh. plus sérieuse après. C'est un très toute façon, Dans tous les, dans tous les mmh. moments, euh, n'importe quel moment, ça sert à rien de forcer le truc en fait. Ça doit se faire, ça se fera quoi. Enfin, c'est vrai. Je sais pas. Vous avez une relation d'été qui a perduré dans le temps moi, moi, oui. Alors, euh, ouais. moi, mais bah, plus d'une fois. Celui de la pétanque. <rire> euh, celui de la pétanque, oui, ouais, celui duré. de la pétanque. Ouais, Alors, ça a duré quelques mois. En fait, comment tu sais que tu transformes, c'est vraiment euh, quand t'arrives la fin euh, des vacances, voilà, la fin de, de ton séjour, déjà tu, bah, tu dois parler, enfin tu dois voir si euh, la personne Est-ce qu'on se revoit Où est-ce qu'on habite Déjà, forcément, la, la, la grande question. Et, euh, et tu vois les intentions, en fait. Je pense que tu vois vraiment à ce moment-là, si, euh, si ça s'arrête là, tu, je pense que tu peux le dire, tu peux clairement euh, te dire voilà, c'était pour cet été et pas plus. Ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que quand la personne est partie ou que moi je partais, tu avais envie de, Enfin, t'as envie de continuer en fait, donc t'envoies un message, t'appelles et, et, et par contre tu t'engages si t'habites pas à côté dans une relation à distance et ça c'est des relations euh, compliquées mais ça veut pas dire que ça pourra pas marcher avec euh, celui de la pétanque, je suis restée avec euh, je crois 3-4 mois Avec euh, non, de la pas. distance du coup Avec de la distance ouais, du coup il est venu après là où j'habitais euh, et non je suis jamais allée, allée là où il habitait mais bon bref voilà ça a quand même duré quelques mois et c'était pas le seul avec qui, euh, qui j'ai tenté ça parce que l'été est ma saison préférée donc c'est là où j'ai fait le plus de rencontres. Mmh. Au final euh, je pense que ça dépend vraiment de ton ressenti, si t'as vécu des bons souvenirs, si t'as si eu le temps de te connaître, d'apprendre à te connaître aussi, c'est pas juste le premier date tu vois j'avais mmh. passé du temps avec eux, à chaque fois je partais deux trois semaines donc euh, tu, tu connais pas la personne juste... Je pense pour une journée, voilà, tu n'auras pas l'occasion de construire assez pour avoir envie de prolonger sur une relation à distance, parce qu'encore une fois, c'est compliqué. Mais, mais si tu t'es créé des, des beaux souvenirs, euh, c'est un ressenti que tu dois avoir à deux, c'est aussi l'envie des deux de se lancer là-dedans. Est carrément possible. Enfin, moi, je l'ai vraiment fait plusieurs fois. Quoi. Mmh. Et ce n'est pas parce que ça a commencé sur un terrain de pétanque que euh, ça valait moins que euh, si on avait fait un, un resto ou une conversation. Euh, ouais, ça, ça n'a vraiment rien à voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Toi, on a... Ken, euh, tu as, as déjà eu une histoire qui, qui s'est prolongée après l'été jamais eu de relation d'été de toute ma vie. Jamais Non, jamais. Déjà. ne ouais, drague parce... que l'hiver de... Non, <rire> déjà parce que je ne drague pas. Et ensuite, euh, surtout, euh, en fait, l'été j'avais assez peu l'occasion de partir en vacances quand j'étais ado on n'avait pas les moyens de partir en vacances donc globalement on restait en campagne il y avait très très peu de monde je voyais vraiment pas beaucoup de gens ensuite durant mes études je devais bosser quasiment ouais, tous les étés pour ouf. pouvoir manger et pour pouvoir payer le logement de mes études après donc c'était pas, pas vraiment des, des gros gros lieux de rencontre et le reste du temps je faisais que jouer à des jeux vidéo de, globalement et, euh, et voilà donc j'ai jamais eu de relation d'été de relation par contre, j'ai rencontré ma, ma femme en été, En été. j'ai fait, euh, fait un, un, un tour de France complet en voiture, un été, dans des rares vacances que, que j'avais, c'était il, il y a plus de 5 ans maintenant, et euh, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est lorsque je, je terminais la boucle et que je remontais sur, sur Lyon, et, euh, et, et c'est là où on a eu notre premier rendez-vous, on s'est baladé, on a pique-niqué tout ça, on, on, on, on s'est absolument pas mis ensemble comme ça, mais ça m'a permis de la rencontrer pour la première fois, et d'être de, de, de, sûr, en vérité, que, mmh. que c'était une personne que, que, que, que, que j'adorais. Même être avec, tu vois. Ouais. Donc, Mais euh, ce ouais. pas brandé tel quel c'était pas une relation non tels, non une il, il s'est absolument rien passé on a ouais. eu un, un rendez-vous en vrai on, on a juste passé une comment une après-midi ensemble quoi c'était pas en vrai c'était même pas un vrai date tu vois parce que j'étais même pas euh, j'étais même pas dans ce mood là mais c'est là où on s'est quand même rencontré physiquement pour la première fois et de ce date je m'en souviendrai toute ma vie j'ai j'ai globalement tout euh, Enfin, toutes les bases de, de la relation que j'ai euh, aujourd'hui avec elle. Donc, euh, ça, a été, ça a été une rencontre importante. Ça a été une rencontre qui a été faite en dehors de chez moi. C'était une rencontre qui a été faite en été, justement, où j'avais vraiment l'esprit libre, où, où tout, tout allait bien. Et ça s'est concrétisé des mois plus tard. Ah oui. Oui, oui oui, des mois plus tard. En hiver, évidemment, parce que c'est <rire> la <rire> période, on le sait tous. <rire> et, euh, et, et, mais, mais c'était super bien. Mais je remercie quand même d'avoir bougé d'être sorti de ma zone de confort pour avoir fait des rencontres, tu mmh. vois et, et, et de ces rencontres euh, est née une relation de 5 ans. Donc euh, ça reste quand même très très important de rencontrer, de voir du monde. Mais tu parlais de relation bon. d'été, Marie, mais en fait, et, et je rejoins Ken, c'est pas parce qu'on se rencontre l'été que c'est forcément une relation. Ah voilà, non, c est c est ça. Moi, quand je dis relation ouais. d'été, c'est on sait que ça ira pas plus loin. Ouais, mais et souvent moi, tu, sais, les personnes euh... justement ont déjà cette mmh. intention. Elles se disent, c'est pas, on est en vacances, donc... Ça sera éphémère, donc ouais. ça sera une relation d'été. Et je trouve ça toujours très dommage de classer les choses dans des catégories. On se rencontre quand on se rencontre, on se rencontre où on se rencontre. On vit ce qu'on a à vivre et parfois ça sera éphémère, parfois ça sera une, une relation qui dure euh, des années. Mais, euh, mais c'est un peu un message que je lance euh, à tout le monde, arrêtons de mettre des cas sous prétexte qu'on serait rencontrés en vacances ou ailleurs, de tout de suite le, le cloisonner à ça n'ira pas plus loin. C'est super oui. dommage. En fait, il y a, parce que moi la seule relation d'été que j'ai eue c'était avec... Euh, oh wow, je vous pose le décor, on est en Guadeloupe. Hein. <rire> okay, on est en ah, on est bien. bien. J'ai ma famille en Guadeloupe, je pars l'été, hop, la journée je surf et euh, le soir je rentre, on fait des... Euh, la fête et tout avec mes cousins c'est trop bien et euh, on rentre dans un magasin de sport pour aller acheter justement euh, du matériel de la cire pour la, la planche et tout et là le vendeur Pff, un dieu vivant Un dieu, un dieu vivant. vivant Le mec, cheveux longs, yeux verts, euh, tu sens tout de suite c'est le mec. Ah ouais, c'est juste une bombe atomique, il était champion de, de surf de Guadeloupe, bon bref, j'ai okay. vu, j'ai un senti Un dieu vivant, un dieu vivant quoi. Le mec me quoi, lance des vivant, signaux, quoi, un vivant, physiquement, en fait, un un physiquement, un corps d'un oh, il était mec <rire> David, je me suis et, euh, et du coup il m'envoie des signaux positifs. Ah, je t'ai jamais vu par ici. Euh, Lille, finalement, on fait vite le tour. Euh, effectivement, je suis une métropole. Là, là, là. Bon, on s'est changé de numéro. Et franchement, en une heure, c'était plié. Premier date. Tu ah, t'es quand soir, même restée ah ouais. une heure dans le magasin. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> C'était un très bon magasin, euh, <rire> vraiment très bon magasin au moule, hein, je crois. Beaucoup d'articles très. C'était super. Je suis repartie avec des trucs j'en avais même pas besoin. Et euh, au final, on s'est revu. Ça a duré tout l'été parce que je suis restée tout l'été euh, en Guadeloupe, mais je savais que ça n'irait pas plus loin parce que, euh, Pourquoi? Bah, ils vivent en Guadeloupe. Je suis désolée, mais. Euh, fin, et et fin, tu, Ça bah. peut être compliqué, mais c'est pas ah. impossible si tu en as vraiment envie. J'avais ah. pas envie. Voilà. Okay. Oh non, non, non. non. Bon, après, je rentrais en France, je me replongeais dans les études et j'avais pas envie de me lancer dans une relation à distance. Dans le Donc, mood je, dans je le dans savais en fait. En aussi, voilà. bien, hein. Ça dépend du mood dans lequel tu es. Hein. Et pour moi, c'était vraiment une. Euh, et des, des, les kékés de Les, de les kékés des moment. plages. Mais oui. Ouais, on met Sora et moi, on s'est regardés. Hein. On se dit, on les supporte pas, ces gars-là. Non, on, bah, les bah, hein. on les aime pas. On les aime pas du tout. <rire> les, <rire> les dieux vivants. C'est un vivants C'est un film euh, <rire> <'en peux> <rire> à chaque moment. Mais, euh, mais voilà, bah, je savais que ça n'irait pas plus loin. J'en avais pas envie, lui non plus, je pense. Il y a zéro sentiment qui se sont développés. Donc je pense que dès le début, si tu te bloques là-dessus il bah, n'y a aucun sentiment qui peut se développer. Ouais, mais quelque part, tu n'as jamais ouvert la porte à plus, et lui non plus. Donc non, en ouais, fait, ça, ça nous allait, allait, quoi. quoi. Pour moi, ouais. le, le seul truc, c'est que si je rencontre quelqu'un en été, je me dirais peut-être pas que j'ai envie forcément de le mettre dans la case, mais juste par précaution pour ne pas te faire trop de films trop vite. Tu pars du principe que ça ne durera que l'été et si ça va plus loin, tu es heureux, tu vois, si, si tu en as envie. Juste par, euh, pour pas trop t'enflammer. Ouais. Et c'est un c'est <rire> naturel de vouloir se, se protéger, mais la problématique en amour, c'est qu'à force de vouloir se protéger, on ferme des choses. Et puis on vit plus rien. Donc, y a, pour moi, c'est ni se protéger, ni se projeter, c'est vivre ce qu'on a à vivre avec l'ouverture du tout est possible. Ça, ouais. c'est la posture la plus juste et la, et la meilleure pour, euh, pour rencontrer l'amour. Ouais, ouais. Pas trop fermé non plus, mais pas trop te faire de film. Le juste milieu, le juste milieu. exactement. Il ouais, y a des fois, c'est vraiment très dur de ne pas se faire de film, hein, vous savez. Hein. Surtout, euh, surtout si tu es en mode, c'est chaud. Bah, le problème, c'est d'être sur la même, euh, la même route que la personne, en fait. Moi, je trouve souvent, au début d'une relation, c'est très rare que les deux soient sur la même vitesse. Tu vois. Et du coup, il faut savoir euh, ne pas trop montrer pour ne pas faire trop peur ou ne pas trop donner pour euh, tu vois, essayer d'être sur la même, euh, la même vitesse. De façon à ce que les deux continuent d'avancer et qu'il n'y en ait pas un qui s'arrête en cours de route. C'est très beau comme image, je vois pas pourquoi vous vous moquez. <rire> C'est quoi le problème Il se problème remouche là-bas là, là hein. On a une crise allergie, je non, non, euh... non, il adore l'été <rire> <rire> Il est en train de kiffer les mais, non, mais Vous avez eu cette impression si. d'être plus que l'autre si, si, personne Tous si l'été <rire> aussi, j'ai J'ai passé ma nuit en crise d'asthme, je n'ai pas respiré de la nuit, je n'en peux plus. Je suis totalement d'accord avec ce que disait Dina. Et Rob dans le chat dit, première relation. Euh, longue distance, non, première longue relation rencontre en été. On savait que ça allait durer deux semaines, car c... bon, alors je reformule, ça a finalement débouché sur sept ans ensemble. c'est quoi, quoi, hein, ce ouais, que tu disais. Hein. Le, le tout est possible. Tout est possible, ouais. c'est fou. Ouais, et c'est pas parce qu'il habite loin. Mon mec actuellement, il habitait en Roumanie. Il était vraiment de Roumanie, loin, tu vois. Est du coup. Ouais, est euh... Il est venu. Oui, mais il est venu. Il était pas censé venir. Il enfin, euh... a fait ta magie, là. You. Oui, mais ça veut bien dire que même de mais la scamping. Guadeloupe, ce que tu veux. Tu vois, si vraiment, ouais. tu as la motivation, euh, bah, tu, tu peux le faire. Quoi. Oui, complètement. Mais, Effectivement. mais, mais bon, il faut, faut, faut, faut aussi créer cette motivation mais de pas base. Pas oui. quoi. Je rejoins quand même le côté, genre, euh, te dis pas que c'est une relation d'été, genre, kiff, et si ça va plus loin, ça va plus loin, ça va plus loin, ça va plus loin, basta. Puis il faut ouais. savoir ce qu'on veut. Ouais. Comme tu disais, il faut s'écouter. Euh... Oui, et puis dans, dans le cas que tu disais tout à l'heure, en, en Guadeloupe, je crois que c'était... Euh, une attirance physique et rien d'autre. Alors, l'attirance physique, c'est le premier pas. De toute façon, s'il n'y a pas d'attirance, il ne peut rien avoir d'autre. Il était très parfois, sympa. on sait hein, que c'est okay. juste ça. Il, était très okay. sympa. <rire> il avait beaucoup de compétitions au final. Il euh, hein, euh, euh, pouvait euh... ne pas parler, hein, c'était OK. <rire> Mais... Euh... Ouais, était, ouais, il, il était, était d'ailleurs joué. Euh... Ah, oui ah oui, oui, oui. Ouais. Alors, ça a été euh, ça a un bel été, <rire> un très bel été. Euh, alors tout à l'heure, on a répondu un petit peu à cette question. Est-ce qu'on a des anecdotes Ken, tu nous as dit que non, hein, des rencontres d'été, Sora, Je te, dis... <rire> Sora Je te pose la question. Ah, mais moi, j'ai euh, eu que deux meufs dans ma vie. Euh, la première, c'est quand j'avais 17, euh, 17 ans, un truc comme ça, quand j'étais au lycée et euh, le collège même, enfin bref je sais plus et euh, ça remonte et la deuxième, euh, en fait j'ai rompu avec euh, cette personne euh, au bout de 7 ans de relation ouais. et wow, euh, c'est ouais, bah, en plus première, donc euh, première relation, première découverte d'absolument premier tout. amour premier Ouais, première amour, première découverte, vraiment tout euh, et en fait on, on a rompu ensemble en été ah. et je euh, <rire> crois <enfin>, vraiment, enfin <rire> voilà, saison de merde Il y a, beaucoup, hey, y a beaucoup de ruptures en été aussi, au début de l'été <rire> bah ça, sinon ça bah, sert moi, à rien à marier, moi, en plein de euh, En c'est pas... En <rire> septembre pire, le pire bail. Et, et genre ouais, et ensuite je me suis dit ouais euh, vas-y célibataire, je profite et tout. Et deux semaines après j'ai rencontré euh, la copine avec, euh, ma copine avec qui je suis euh, actuellement. Et, euh, et voilà, et au début on était dans cette, euh, dans cette optique de bon voilà, euh, juste tranquille, on se voit et on kiffe vite fait. Et au final on s'est mis en couple et ça va faire deux ans quoi. Mais, euh, mais je suis assez. Euh... En fait moi je suis... je recherche ouais, j'aime je... enfin, pas être seul, donc euh... Ouais. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, t'as été finalement très peu célibataire. Été très quoi. peu célibataire, bah, deux semaines. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Elodie, qu'est-ce qu'on record Deux <rire> semaines de célibat dans toute ta vie. Ouais. C'est pas beaucoup parce que le, le célibat, c'est pas quelque chose de sale. Euh, le célibat, ah c'est. Non, non, je sais, que... mais, mais, non. mais je trouve que c'est très peu. Et si tu es très heureux aujourd'hui, c'est ce, ce qui compte. Ouais, mais de manière générale, je crois que les périodes de célibat, elles sont très salutaires. Elles font beaucoup de bien pour plein de choses. Euh, donc j'encourage, en fonction des. De la vie, évidemment, hein, on va pas s'y rater sur une autre. C'était pas, pas prévu à la base. À, mm. à, à ne pas forcément précipiter, le je veux me caser, je veux me caser, euh, parce qu'il y a plein de choses qui se développent. Il y a toute une préparation intérieure, je dirais, qui se développe aussi euh, dans les périodes de célibat, et ça permet de prendre du recul sur soi, d'évoluer. Ça permet plein de choses, le célibat aussi. En bah vrai, ouais, je suis d'accord, mm. mais encore une fois, c'était pas prévu. Moi, là-bas, je me suis dit, je vais être célibataire, c'est bon, tranquille. Tu veux profiter deux profiter semaines. deux semaines. Et après, oh, deux je, tombais, je, tombais, je tombais amoureux, ça allait trop vite, elle voilà, voilà, est incroyable. T'as un garde Extraordinaire aussi, donc euh... Et on la connaît, hein. c'est une femme extraordinaire. Ouais. Mais t'es un corps d'artichaut quand même. même. Peu. Ouais, ouais, ouais. Alors, les, les, <rire> les gens dans le chat hein, nous, nous disent un peu, hein, victime de la rupture début d'été, rupture le jour de la Saint-Valentin, force à vous. Hein. Euh, il n'est bon, pas resté jour, longtemps toi. sur le marché des transferts, effectivement. <rire> euh, le mercato, euh, ah il bah a été vite réglé. Sbire du cul qui dit le célibat me manque des fois. <rire> c'est vrai ah il ouais. Ah ouais, le, bon. le pseudo-stop des fois. <rire> On ne le pas. Elodie, <rire> qu'est-ce qu'on répond euh, justement aux gens qui disent euh, « bah, Vive le célibat, le célibat me manque des fois ». Toi, tu, tu disais que c'est salutaire, oui. Ben, je crois que, euh, alors, soit on n'est pas dans la bonne relation, <rire> ce qui pourrait expliquer, je ne veux pas m'avancer, mais ce qui pourrait expliquer la remarque, soit on, se, on a des croyances sur ce que devrait être une relation. Et du coup, on ne s'autorise pas plein de choses, on se bloque de plein de choses. Euh, on croit qu'une relation, il euh, n'y a pas de fun. Mais si, en fait, euh, le but, c'est de rencontrer quelqu'un et d'en faire quelque chose de largement aussi femme parce bah qu'on si oui. était célibataire et de s'amuser ouais. aussi à deux et puis à des, euh, des moments tout seuls mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui opposent le côté euh, léger, fun, euh, sympa ouais. je suis célibataire et J'arrive en relation, ah non là, faut être sérieux, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire, etc. Plein de choses qu'on peut faire à deux et qui ne vivent pas encore complètement avec cette dichotomie-là. Le jeu de découverte, tout début quand tu es célibataire et que tu découvres une personne, tu as ce jeu de découverte que tu n'auras pas après 5 ans de relations. Non mais c'est autre chose, c'est autre chose en fait. Le piment ou l'amusement, il peut se situer sur d'autres choses. Et puis quelque part, est-ce qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on a totalement fait le tour de la personne, d'autant que l'autre normalement continue à évoluer Donc c'est faux aussi de croire que telle qu'on a connu à personne elle restera, euh, non de la découverte il y en a toujours mmh. même soit on sent bah oui. qu'on change aussi tu vas évoluer, oui. la, la fille ouais, est a restée euh, pendant 7 <rire> ans <rire> si vous êtes euh, mis ensemble à 17 ans enfin vous avez forcément euh... ah bah oui, entre le moment où on s'est mis ensemble à 17 ans et le moment où on a rompu, on est bah vous avez grandi ensemble a, ça n'avait rien à voir, il bah faut, rien faut arriver à grandir ensemble justement ouais. dans ouais. la même direction, c'est peut-être ça qui du coup devient compliqué au bout de 7 de ans, c'est le chiffre un peu on m'a toujours dit 3 et 7 3 et, et c'est ouais. une légende. C'est un, ouais, -ce un vrai truc ça, oui. J'en sais rien, très sincèrement, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai beaucoup vu de ruptures à, à 7 ans. Alors, est-ce que c'est parce qu'on sait qu'on pointe du doigt et on se dit, ah, bah, tiens, ça fait 7 ans on se conditionne un peu, se dire, année, alors, pire, on se dit, non, c'est la septième année, c'est pire Est-ce qu'on le provoque aussi euh, Mais c'est souvent un tournant, alors ce n'est pas forcément 7 euh, précisément, mais c'est souvent un tournant où effectivement on a évolué. En 7 ans, on évolue quand même beaucoup. Est-ce qu'on évolue dans le même sens Il y a beaucoup de risques, euh, au bout du compte, de ne pas évoluer dans la même direction au bout de 7 ans. 7 ans, c'est énorme. C'est sûr. Bon, c'est ouais. vrai qu'il y a la ouais. 3-7, ouais. ouais. Tu l'as vécu aussi Ouais, ma première relation, comme Sora, euh, oh. on était au collège, 7 ans, et puis ciao. 7 ans, ah ouais, c'est fou. Hein. Ah ouais. Première relation, 3. 3 et 7. Il y a 7, un, est un truc, euh, moi, avec mon mmh. a ex, un aussi livre, hein. 7. 7. On s'est bah, marié, mariés à 7, euh, 7 ans. Ah bah l'année d'après ma mère je suis tellement désolée désolé. désolé aïe aïe aïe, aïe, aïe. Alors, les gens euh, voilà. disent, l'amour dure 4 ans non je crois vraiment que l'amour dure, euh, dure toujours si c'est le vrai amour c'est ce que j'ai envie de dire elodie c'est vrai ou pas l'amour dure toujours ou pas bah, la, la, la, preuve, la preuve que non, <rire> au vu <rire> de toutes les séparations, voilà, mais... Allez, c'est fini, l'émission est terminée, non, voilà Elle a elle a raison, raison, la, raison la réponse à ça, c'est non En voilà. <rire> revanche, euh, où j'irais plus dans ton sens, c'est qu'on croit souvent être de l'amour des choses qui n'en sont pas. C'est vrai. Et ça, évidemment, elle ça s'arrête beaucoup plus vite que le vrai amour. Bon, je, je suis pas fan de l'expression, mais je te rejoins là-dessus. Mais non, parce qu'on évolue. L'amour ne dure pas toujours. Il se transforme. Il se transforme. Et, mais la plupart des, des, des personnes que je, que je côtoie et des, des coachés que j'ai, en fait, très souvent se sont trompées, se sont crues très amoureuses ou amoureux. Et ce n'était pas tout à fait de l'amour. Donc, il faut nuancer. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'attraction. Parfois, on croit que parce qu'on est très attiré par quelqu'un, du coup. Ce qui se passe dans notre corps, bah, en fait, on croit que ça se passe dans notre cœur. Et, euh, et ça, c'est beaucoup de choses que je vois. Traitre. Et puis, c'est ouais, traître. traître. Et, euh, et, euh, et parfois, c'est de la dépendance aussi, de la dépendance affective, plein d'autres choses qui nous font croire ah ouais. que c'est très intense, mmh. qu'on est très attaché. Mais au bout du compte, c'est pas vraiment ça, l'amour. OK. Donc, mais euh... Malheureusement, je pense que tu ne peux pas vraiment le savoir. savoir. Ouais, d'accord, c'est dur. Sans, alors peut-être des fois avoir des points de comparaison aussi, avec, euh, je pense que c'est pour ça aussi que les relations euh, passées, il faut, il, faut, il faut pas les dénigrer parce que tu en as appris quelque chose et tu pourras voir, bah, peut-être que là c'est différent mais en, en mieux ou en moins bien, mais bon du coup si c'est moins bien, euh, bah reste pas avec. Euh, c'est souvent mais comment, après tu peux coup, pas coup, savoir c'est souvent après coup, en grandissant, en évoluant, en prenant du recul, ouais. en se rendant ouais. compte bon, des toi dysfonctionnements. Toi, ouais. Oui, mais, mais euh, c'est vrai que souvent, sur le moment, on est pris dans quelque chose et c'est assez difficile de, par soi-même, en tout cas tout seul, de se rendre compte. Ouais. Mmh. Il y a quelqu'un dans le chat qui met « ça fait 7 ans avec ma meuf, on a l'impression d'avoir eu 15 vies et de se redécouvrir chaque fois ». Ça donne beaucoup d'espoir. C'est beau, magnifique oh, C'est beau, beau, très très beau alors donc. que quelqu'un d'autre nous dit « j'ai été largué quatre fois avant mon anniversaire ». Bon, il y a deux ambiances dans le châle. Ça veut dire qu'elle a déjà eu quatre relations, c'est deux plus que moi. Donc euh, il, il ne se la ramène pas, ok Voilà, mais... <rire> content de toi, ok ouais, mais il a été largué quatre fois plus que toi, peut-être ouais. Ça, c'est bien fait, ouais. ça aussi. Ouais. <rire> vrai. Eh ben qui hey, se les pose des questions <rire> oh, le mec qui juge direct, oh, direct. Merci Ken C est C est Pour l'espoir, pour le chat Alors j'ai plusieurs euh, petites questions pour vous finalement euh, Est-ce que pour un premier date vous êtes plutôt du genre trop à l'aise Timide, d'ailleurs on va poser le, la question dans le chat Vous êtes plutôt trop à l'aise, timide, en retard Pas là Oula, ah bah ça si vous est, est quoi là, le premier coût, ça date a déjà ouais, arrivé date de... de. Ah bah moi j'ai. pas de... premier date Bah j'ai oublié moi. Bon, <rire> pour... vous devez quoi <rire> Il n'y a aucune chance de masque. Bon, bah du bah, coup c'est terminé, ça s'arrête là. Oui, ah bah... c'est je m'étonnais de pas avoir de nouvelles, <rire> j'ai oublié. Mais euh... Bravo <rire> Il me rappelle pas Il me rappelle pas du tout tout tout de je te je... Pourquoi je... tu me <rire> réponds pas Pourquoi tu me vois pas de message Mais meuf, bah, on a un date depuis deux semaines quoi enfin, C'est vrai, euh... je me viens à la fin euh... Désolé Julien, ah, je... j'avais ah, oublié. Euh, trop à l'aise, timide, en retard ou pas là Dina. Ah, je vais me moucher je crois. Alors, moi, trop à l'aise, non, hein, puisque je suis dans la team, euh, dans la team timide, hein, comme, comme on disait tout à l'heure. Je serais plutôt en mode, euh, avec le temps, les derniers dates que j'ai eu avant mon mec, j'étais plutôt, je m'assume, tu vois, donc je sais qui je suis, j'ai pas envie d'en de, faire trop. Euh, J'aime bien aussi être séduite, donc un peu peut-être timide, mais d'un autre côté, euh, vu que j'avais déjà eu des relations euh, à voilà, quoi. avant, j'ai pas envie d'en de, faire des caisses, tu vois, d'essayer de plaire à tout prix. Et de te survendre. De quoi. me survendre, mmh. voilà, exactement, de me survendre. Mais, mais maintenant, je pense qu'il y a quand même un minimum entre euh, essayer de te survendre et être tellement à l'aise avec qui tu es que euh, bah, dès le premier date, tu montres pas forcément... Euh, bah, tu, tu commences déjà à montrer les mauvais aspects de ta personne. Je pense qu'il y a le temps aussi, tu vois, tu n'es pas obligé forcément de commencer à le faire euh, au premier date. Donc je serais plutôt en mode assuré mais sans trop en faire tu vois ce que je veux dire c'est euh, juste parce que j'ai appris à être moi-même tu vois j'ai appris à... quelqu'un dans le chat hein, qui dit faut être naturel mais c'est pas facile parce que ça timide aussi ah oui. tu as, as vraiment envie de plaire etc mais d'un autre côté je pense que tu te rends service à essayer de pas te survendre être soi-même c'est le plus important si vous êtes timide il y' a pas besoin de le cacher très bon conseil hein. Ouais. On a des gens dans le chat. Ouais, voilà. Non, ça Et c'est pas d'avoir une un confiance en toi qui est fausse. De le cacher de toute façon. De toute façon, euh, un vrai timide, même s'il <rire> essaie de le cacher, bon, ça sent. Et moi, j'encourage beaucoup les vrais timides <rire> à le dire, mais quasiment tout de suite. Ouais. Ouais. Là, je suis un peu gênée, je suis timide, c'est mignon déjà, et au moins ça, ça, ça brise je la les, glace, c'est vrai. Ouais. Tout de suite, on est sur des bases où la personne justement va pas se dire, bah elle est antipathique ou elle s'en fiche de moi. Non, c'est oui. que c'est de la timidité. Ou ouais, elle oui. ouais, est ça, ouais, c'est ça. L'autre peut en tenir compte. Il peut se passer justement quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup plus sympa. Ça c'est vrai, ça. Toujours être honnête, toujours être sincère, Ken. Premier date. À l'aise. En avance. Oui, pas en avance. Pas en retard. Toi, tu pas en retard. Euh, pas en euh, Non, je suis pas en retard. Mais t'es en avance non, Ouais, je suis souvent en avance, ouais. J'attendais souvent. J'ai eu quelques dates avec euh, les applications de rencontre justement, mais j'étais plutôt à l'aise par rapport à ça. Déjà parce que, comme je vous ai raconté le, le dernier coup, de bah, toute façon, j'ai passé ma vie à prendre des râteaux. Donc, euh, au, bout moment, euh, pff, au bout d'un moment, au bout d'un franchement, <rire> es, un plus, un es full <rire> armor. Enfin, franchement, il n'y a rien qui peut t'atteindre. C'est Il <rire> n'y a, ah, <rire> a rien qui peut t'atteindre. Euh, au bout d'un moment, tu es complètement blindé. Et ensuite, euh, bah, je fais un métier où je rencontre beaucoup de personnes que que je dois mettre à l'aise. Ouais. On me dit souvent que je mets à l'aise les gens. Ouais. Et euh, quand c'est dans un date ou une rencontre, quelle qu'elle soit, euh, même de nouvelles personnes que je n'ai jamais eues, j'essaie de faire en sorte de mettre à l'aise les gens le, le plus rapidement possible. Et je suis à l'aise dans, dans cet exercice-là. C'est euh, le seul point de compétence que j'ai euh, mis dans le truc. Donc, je suis globalement assez à l'aise. Et même si, quel que soit d'ailleurs le profil de, de, de, de la personne, j'arrive relativement bien à m'adapter euh, à, hmm. à elle, tout en restant moi, hein, puisque je vais pas changer non plus qui je suis. Alors, ça a quasiment tout le temps débouché sur, sur rien. Mais en tout cas, le rendez-vous était toujours intéressant. On a toujours pu partager des trucs, des trucs assez cool, des expériences de vie et tout. Globalement, plus on est à l'aise et plus on sait, en se rencontrant la première fois, si ça va le faire ou ça ne va pas le faire. Et... Ouais. Et c'est pas grave, tu vois, euh, vraiment c'est pas grave. En fait, Le, le fait d'être à l'aise et tranquille avec ça, ça te permet aussi de relativiser beaucoup sur ce qui va se passer durant ce premier rendez-vous. Effectivement, on gens dans le chat qui disent avec un t-shirt rose armolos en même temps. Et est ouais, ouais, trop beau gosse. Très beau gosse. On a une question du chat. Oui, on a Celtic qui demande, pensez-vous qu'un date c'est comme un entretien d'embauche, il ne faut montrer que ses bons côtés c'est une bonne question. Bah, on l'a un peu pas. dit. Surtout hein. pas. Ouais. Oh, moi, je suis et, et surtout pas concevoir et surtout pas mener le date comme un entretien d'embauche. C'est-à-dire les, les questions mitraillettes, etc. Surtout pas. Et euh, on n'a pas intérêt à montrer qu'une face. Alors, on n'a pas à tout montrer lors d'un premier date. Mais en tout cas, on a intérêt à être le plus vrai possible parce que de toute façon, c'est une bombe à retardement. Si on essaye de cacher des choses, ça va de toute façon ressortir plus tard et ça sera pire. Donc, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Ça le fait ou ça le fait pas mais si ça le fait, ça le fait à partir de soi. Hmm. Sora, premier date. 78% euh... du chat est plutôt timide. Hein. Je fais partie du clan des timides. Hein. Vrai. Je suis avec vous les gars, on est ensemble. Clan Sora. Non, mais, euh, mais moi, euh, au premier date que j'ai eu avec ma meuf, euh, j'étais pas bien. Ah ouais. Mais moi, en vrai, je suis extrêmement timide. c'était euh, pas prévu déjà, déjà, C'est-à-dire que t'étais ouais. pas dans un mood... Euh, ouais, de pression. En fait, de, déjà, je vois zéro signaux. C'est-à-dire que vraiment, au bout d'un moment, euh, elle a commencé à un peu perdre un peu patience et elle a commencé à me tenir le bras et tout, et j'étais là. Elle veut qu'on soit pote, je pense. Hein. Elle veut que je lui tienne. Euh, elle, elle veut vraiment, je sais pas, peut-être qu'elle a des talons, donc euh, tu vois. Genre, base, <rire> genre vraiment. la je, base, je, je la, je base mets, la base, la base, c'est ça. Je vois zéro signaux. Et, euh, et en fait, Mais tu vois vraiment zéro signaux ou c'est que t'oses pas envahir Non, je pense que je vois vrai, je les vois pas. Je pense que c'est à la fois, je les vois pas, et à la fois, je me dis, oh, imagine, je me trompe. Imagine, imagine je vois, j'exploite je, ça comme un signaux, comme un signal, alors que, bah, ça n'est pas Tu vois, mm. genre... Euh, en fait, un peu de manque délicat. de confiance en toi, peut-être Un petit peu, peut-être. Un peu, peut j'ai un peu, une petite fêlure. J'ai une histoire, j'ai un passé. C'est les fragiles, un homme, euh, <rire> mais, mais c'est tout Non, mais en vrai, non, si non, vois, je pense faut, que oui. Ouais, faut juste que, que Après, ça t'empêche pas d'aller juste... Après, j'ai eu qu'une expérience dans ma vie. J'ai eu qu'une ouais. seule expérience dans ma vie. Ouais. J'ai une copine euh, au collège, ça a duré 7 ans. Euh, Basta, tu vois. Donc, je suis pas forcément méga à l'aise avec le. Non, même si t'as eu. J'en ai eu plein des dates. J'ai eu plein de relations sérieuses, plus ou moins sérieuses. C'est toujours la même chose. T'as toujours ces, ces papillons dans le ventre, t'as toujours. Euh, c'est pas parce que t'as eu qu'une relation avant que. J'ai eu d'expérience quand même. Exactement. J'ai ouais. ouais. je, je, re je rejoins Sora aussi, j'avais eu qu'une seule expérience dans ma vie, c'est pas du tout ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Pas du tout. Bah ouais. C'est justement ma période de célibat, euh, d'un an qui a pu s'aider à prendre confiance ouais. en moi. Mmh. Justement faire des rencontres sur les applis rencontres c'est ça qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Rencontrer différents profils de, de personnes qui recherchaient la même chose que moi, voir si ça allait, voir si ça allait pas. Je me, sens, me suis senti beaucoup plus à l'aise ensuite après euh, et j'ai appris à mieux me connaître moi. Donc, euh, je moi j'avais très peur je des. Je comprends des blancs, vraiment ouais. ce que Sora veut dire. J'ai très peur des blancs aussi. Ouais. Le côté où. Euh... <rire> non mais. Des... Des... Ah ouais, Je ah ouais, ouais. c'est ah, ah, bon, bon, bon. bon hein. <rire> Non mais tu vois, j'ai très peur des, des, ouais, des blancs dans une discussion. Ça enfin, est en fait, arrivé euh, pendant ton, ton premier live Ouais, y a des... en fait, y a, au début, tout vont vraiment, on enchaînait, on parlait, c'était super cool et tout, et à un moment. J'avais forcément avais dit plein de trucs, donc j'avais moins de trucs à dire, et franchement, peut-être une minute de blanc, ça m'a semblé euh, 8 ans. Mais est-ce que c'est grave Mais oui, Bah alors... Est-ce que c'est grave Non, pas du <rire> tout. Il peut se passer des très belles choses. Ça, ça dépend du blanc. Si, si on a, les, les deux personnes n'ont rien à faire là, elles s'ennuient, etc. Bon, ça, ça peut être des petits moments de, de gênance. Mais, mais très souvent, dans, dans les blancs, quand on se plaît, c'est un blanc où on va baisser les yeux, où on va arrosir un petit peu ça, des joues. Ouais, et, et, et, et ça crée quelque chose à un autre niveau. Et, et il ne faut surtout pas euh, fuir les blancs. Les blancs, ça fait partie du truc. Et si ça nous gêne, on peut aussi le dire. En disant, bah, là, ah, je suis, je suis bon. un peu perturbée, <rire> je suis un peu émue, je suis un peu je ne sais quoi. Et, euh, et ça crée quelque chose de supplémentaire. Moi, je... okay. bon, à et chaque ouais, fois, ça, ça que ça tu joué la, la, la carte de l'honnêteté. un hein, ouais. que ouais. as un sentiment... Il euh... n'y a, a que ça qui peut mener vraiment à quelque chose. Je pense chose. que la communication, sont de base, euh, couple ou même pas encore couple, c'est le truc le plus important. De façon, je pense. Ouais, et, et la communication à partir de la réalité. Où est-ce que ça peut mener si ça part d'autre chose que la réalité alors oui, on peut emballer en ne montrant pas, mais avoir une vraie relation, ça, ça part que de la réalité, ça ne peut pas être autrement. Vous pensez qu'il y a vraiment, alors j'entends je, bien hein, qu'il faut être honnête au maximum, mais est-ce qu'on n'est pas quand même tous tentés d'un peu se vendre que enfin, tu vas raconter forcément de vendre, mais dans la mesure oui. du raisonnable. Quoi. Oui, c'est pas se, vendre. Mon, mon, se montrer sous un bonjour, ça ne veut ouais. pas dire ne pas être honnête. Et ne pas tout dire, ça ne veut pas dire ne pas être honnête. Mais dire l'essentiel, dire surtout ce qui se passe à l'intérieur de nous au mmh. moment où ça se passe. Je crois que c'est ça un premier date. Et, et puis ce qui suit après, c'est vraiment, si on est gêné, on le dit. Euh, si on est euh, emballé par quelque chose, on le dit. On a intérêt tout le temps à dire ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Ça crée plus de profondeur et ça crée un lien qu'on n'aurait pas sinon si on reste complètement en surface. Ouais, je pense que es, confiant, t es, t es conscient aussi que bah, de, fait, de base, quand tu vas dans un date, tu te mets en bombe, euh, le même meuf ou garçon, hein, tu te mets bien, tu te mets dans ton, ton meilleur jour, mais tu sais bien forcément que le matin, tu te réveilles pas en mode make-up et tout. Fin... Mais justement, comment on se prépare pour un premier rendez-vous en <rire> été savais eh, la transition, mmh, je eh, Il est bon, hein les tongs, c'est validé ou pas écoute... bah, Si le date est à la plage, bah oui, Tons, tu vas avoir l'air bizarre la, si t'es trop habillé. la pétanque c'est les tongs, non ah oui. Bon, je Bah oui Franchement bah smoking, hein, pétanque smoking hein. <rire> Quel enfer <rire> Bah ouais, en c'est stylé ça Bah si t'essayes de trop habillé, tu vas avoir l'air hein, con en fait Je pense qu'il faut être habillé en fonction du oui, lieu, bah oui, ouais. euh, sinon c'est là où tu vas avoir l'air ridicule, tu Mais vas pas être à l'aise. Mais on était en tongs Ah bah moi j'aurais aucun problème avec ça. Si c'est à l'extérieur Parce que les tongs c'est une mauvaise image En intérieur... Moi je kiffe les tongs, perso, je suis à Ouais. Ça, ça dépend les tongs. Moi, ça me choque pas. Ah, okay. Les tongs croisés qui viennent entre le, le gros orteil et le deuxième, là. Tu ouais. vois Ça, ah, c'est ok. Les tongs cro... ouais. Mais les tongs de ah, maître nageur. Les... les claquettes ah. Les claquettes ah, Ouais, mais c'est des claquettes alors Oui, les claquettes, c'est. Ouais, okay. Les claquettes, c'est. Claquettes moi, chaussettes, ou. chaussettes, tu viens. Euh, bien. Claquettes maou. où peut oui, aimer, quoi. <rire> N'hésitez pas dans le chat à nous dire. Hein, tongs validées <rire> ou pas tongs, tongs claquettes, hein, dans le même dans le Non, même mais fais un effort, moi je dirais, fais un effort, mais sans. Encore une fois, Quoi, trop faire trop, de... oh, trop en fer, Juste ouais. mieux, effectivement. Euh... Oh, toujours juste J'ai oh, une petite voilà. anecdote sur un premier date. Mais elle, euh, parce qu'on parlait tout à l'heure du euh, être à l'aise. Ouais. Tu vois. peut-être qu'il faut pas être trop à l'aise. Bah, un jour donc. Euh, premier, oh non. Date. <rire> premier date sans la dengue. Premier date, voilà donc il m'emmène au restaurant, petite pizzeria, euh, okay. classique, euh, voilà bonne bonne discussion etc. Et en fait on, on avait été amis, euh, on était déjà amis depuis quelques temps mais là bah, ça prenait un tournant parce que avant j'avais quelqu'un, maintenant j'étais célibataire donc là ça pouvait prendre un tournant tu vois où il m'emmenait vraiment dans un date tu vois. Et, euh, et on décide d'aller voir un film. C'est vraiment le rendez-vous classique, un hein. resto... Euh, resto, ciné. Euh, bon ciné. Bon. Bon, je je voilà. Attends, là, attends, là, hein. attends, elle va raconter <rire> ça d'Angie. Il <rire> est a donc, fait euh, encore euh, S, <rire> le mec. <rire> ah, vrai, et pour il se comporte très très bien. Euh, on achète petit pop-corn, voilà, on s'installe dans la salle. Les bandes annonces, les bandes annonces, les bandes annonces commencent, la publicité. Sucré Sucré, toujours... Euh, il y a des gens qui prennent salé Ça Apparemment, ils en vendent, donc c'est que ça doit... Ça marche, hein Salé. <rire> oh, oh Voilà, il y a des gens comme... Euh, Mais c'est donc la fin elle de elle cette elle est... émission euh... Ça existe, <rire> il faut de tout Et si tu veux, on n'était pas non plus meilleurs amis, donc il euh, n'y donc, avait pas non plus une aisance, surtout que là, il essayait de faire une transition amoureuse. Ouais. Donc les bandes-annonces commencent. Il n'y a pas encore le truc euh, « je te prends la main », machin et tout. Euh, voilà, on regarde l'écran, on discute vite fait, on, bah, regarde bon. on regarde l'écran. <rire> et là, un bruit... Frère, j'ai pas envie de faire le bruit, mais. Bah, il a ah ouais. pété. Bah, ouais, il a teps quoi. Mais, mais vraiment, pas un peu. Ah, C'est pas, bah pas, pas genre le petit, tu pas... as essayé de contrôler, genre le. c'était pas voulu, il a pas fait exprès. C'était un. Oh, si, je pense, si, Un très long, un très long, tu vois. Un petit, oh. euh, et là, Tu quoi après Et là, du coup, il me regarde et il se met à rigoler. <rire> et du coup, mais moi, enfin, mais, mais, voilà, mais en fait, on n'était pas assez côté. à l'aise voilà. pour que ce soit mais drôle. L'honnêteté, <rire> c'est ça. Que... C'est ce qui prime avant tout. Il tout. Même, et il s'excuse pas. Il s'excuse euh... pas, tu vois. Et il rigole. Il était nerveux. Comme un beau, tu vois. <rire> oui, mais excuse-moi, mais ouais, mais tu quand essayes de séduire, il est stressé. <rire> oui, mais tu t'excuses. Enfin, tu vois, je sais pas. Tu Franchement, là tu vois, quelle réaction, a... moi je... Ah, franchement, je fait... me cache. Que... La magie dire, a, me suivre, a été brisée, pas. mais en terminato. Et t'étais au banc d'annonce, hein. j'étais au banc d'abîmes. Exactement, Est-ce que, que c'est est -ce est le genre de bombe dont t'as entendu parler un peu après bah, je l'ai senti en tout cas. Ouais, euh, ah, c'est ça, c'est voilà. ça, ça. d'accord, ok. Donc non. à partir de ah, ce moment-là, on a terminé le date. t'es parti avant la fin du film Non, non, j'ai fini le film. Il devait dormir chez moi, donc voilà. Il s'est rien passé parce que... Voilà. Et, euh, et tête, Madiba, il m'a dit on boucle. se revoit très vite. Il euh... Chaque fois qu'elle le regarde, elle voit la scène, elle entend le bruit, elle sent l'odeur. En fait ce qui m'a dérangé c'est sa réaction de genre. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Ouais mais, mais c'est moi le quand tu Si tu, tu donnes pas l'impression que t'as essayé de contrôler. Voilà, c'est ça <rire> non, mais Bon, ça ouais, parait, ça que juste... tu dis Oh mince, je suis désolée et tout. Ça, ça peut se rattraper, oui, tu vois Mais là, en gros, il a l'air de foutre, tu oui, vois Et, et là, t'es là ouais, ouais. en mode, ouais, mais là, on n'est même pas encore ensemble, si on est déjà parti sur ça, <rire> mais ça va être quoi, dans six mois, tu vois oh oui. C'est pas possible ah là... <rire> bah, Je dois de t'avouer <rire> qu'au bout de cinq ans de relation, je suis un mec très à l'aise, hein non, non mais, je mais suis d'accord avec toi, Mais relations. au bout de cinq ans, par contre Donc, bah, du coup, ça s'est jamais fait, donc c'est vraiment, voilà, je... Trop à l'aise! C'est un rendez-vous manqué ça! Aïe aïe aïe! C'est non! Sera ah ouais. c'est non ça au premier, au premier date? Que la meuf me lâche une caisse? Bah, ouais, chiant, et Imagine, échappé, imagine la meuf te fait ce que le gars m'a fait! Bah c'est terminado quoi! Mais c'est <rire> Alors, Ça dépend! C'est ça un petit prout mignon et qu'elle dit oh, je suis désolé, je m'avais fait exprès! À la limite, je dis ok, tu vois, c'est pas grave, ça arrive. Oh. sais, elle me lâche une grosse caisse qui fait <rire> des bars. Exactement. Mon ouais, bah, frère, à un moment, bon, bah, c'est bon quoi. ouais j'ai pas envie de je avec un camionneur, euh, tranquille. Euh. <rire> Mais ouais y y des... le juste milieu Non mais tu vois... Ken il est au bout de sa vie Ken non Comme ça, ça passe pas au premier Non, moi il, fait me... des barres. non moi il me fait, fait ça, et fait des barres... Non non moi ça peut me faire rigoler je pense <rire> Vraiment Moi ça peut, ça peut me faire rigoler ça c'est le pourtant qui me faire rigoler Moi j'avoue que le P ça me fait rire Donc ouais. <rire> c'est <rire> pas un fait Le P et les barres c'est ok Ouais, ouais <rire> si... Euh, si ça on est mort Mais ça séduit Ça va pas forcément me séduire mais ça va tout de suite nous mettre dans un setup Ça ferme pas la porte à quoi t'attendre ah okay. bah... Par contre au noche, euh, non pas au noche, peut-être pas au noche, tu vois. Au Sinoche, c'est ouais. chaud quand pas, même. Et parce que lieu... t'es vraiment... Faut... Rends-toi bien compte, t'es assis à côté de la personne. Non mais je me rends bien Il y compte. <rire> coup, <rire> je me rends ULTRA compte. Bien compte. Je sais euh, je... je sais ce que tu as vécu. Du coup, Marie, t'as lâché des caisses euh... Alors ah, Moi non, mais je... moi j'ai été avec euh, quelqu'un qui... qui adore le P, hein, visiblement, qui s'enregistrait et tout, qui m'envoyait des vidéos euh, quand j'étais au taf, donc... Euh... Ah oui Ouais, bah... le connais, donc... oui Disons que... C'est formateur C'est... Mais ça peut être un exemple de, selon moi, ce qu'il faut absolument éviter au... premier date. C'est pas la seule chose qu'il faut éviter. Bah, c'est... c'est une évidence qu'un minimum de maîtrise... et tout le monde, est le apparemment Un minimum de maîtrise de soi, juste écoutez, ça moi, ça peut détendre l'atmosphère. Mais... pas moi. Je crois qu'il y a peu de chances que ça détende l'atmosphère, quand même. Donc tu prends un gros risque, quoi, Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de... le paix, ça fonctionne ah sais bah sais sais rien, la première première que que une une une ça ça. ça ça bah moi ça a ouais. fonctionné, hein. Ça a <rire> donc, euh... fonctionné. Chez moi ça n'a pas fonctionné, donc il y a Donc no, no, no, no, no, Il faut de tout. Comme no, il faut de tout, c'est génial, c'est trop marrant. Il tout. Ouais. de tout, ça faut de tout. Euh bon alors ça déjà c'était la, la... Excuse, la... Ouais, petite anecdote. L'anecdote P, c'est il a no, no, no, no, no, no, no, dit bonjour la première fois no, no, no, no, no, Gang Non <rire> as fait ah, non, ça avec mais... mais... ta meuf non, je crois pas, non, non, non pas Direct le bisou. En, en période euh, Covid, ouais. euh, ouais. j'ai ça, en fait. rien. Bah ouais. Je crois je que c'est mieux rien de... que le check. Parce que le check, ça met tout de suite quelque chose de très potes mm. euh, et quand on est en mode quand même rencontre et potentiellement séduction euh, mettre des bases qui sont très potes, je suis pas sûr que ça soit la meilleure ouais, chose juste mm. euh, alors juste moi, moi c'est ce que je pense et si tu arrives avant la personne c'est un rendez-vous assis je sais pas un bar resto n'importe quoi se lever moi je pense que c'est quand même assez important quand l'autre personne arrive juste ah, juste se lever mm. à, à la base on oh. se levait pour faire la bise tout ça là on fait plus la bise mm. mais quand même juste okay. juste se lever pour euh, ça, ouais. pour, pour saluer ouais. au, au moins ça que soit l'un l'un ou l'autre ouais. parce que en fait si tu restes assis, que la, la personne arrive, bonjour, à la limite elle arrive par derrière. Bon, généralement, Marie, quand tu arrives par derrière, qu'elle voit que c'est pas grave, elle eu, mais, euh, tu, <rire> <rire> tu, tu, tu, est mais... Si quoi. elle arrive par derrière, qu'elle s'assoit, t'as pas le temps de te lever, c'est pas très très grave. Mais si tu vois la personne arriver et que tu restes assis, je sais pas, ça fait, un, ça fait genre entretien, tu vois, arrives dans le bureau... Euh, asseyez-vous. Euh, voilà, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Ah, je me lève moi comme ça en temps normal euh, d une, d une hors au Covid tu faisais la, la bise ou enfin tu ouais je, faisais, je déteste ça mais en fait c'est trop c'est trop commun en France et comme Tout je connais pas la, la personne comme hein, je connais ah, ouais. pas la personne comme c'est la première fois que je rencontrais la personne ah. oui je faisais la bise et il y a beaucoup plus de chances que c'est ce que la personne attende euh, que, que le contraire mais, mais maintenant, j'espère que ça disparaîtra jamais! Oh, c'est bon, la <rire> de, de, de, de, de l'histoire! Il veux... y a plein de gens qui sont en mode Oh, il n'y a plus de masque, on peut à nouveau se ah, faire la en place! Je ne voulais déjà plus en entendre parler, je ne veux plus en entendre! Moi, j'avoue! c'est trop chiant, tu commences à gauche, tu commences à droite, 2, 3, c'est relou! Moi, j'avais la carte, et c'est dégueu! De base, c'est dégueu! Et alors, le bisou sur la joue, parce que t'as le bisou qui fait semblant, qui fait juste le bruit, et c'est joue contre joue, mais t'as ceux qui font le bisou sur la joue! T'as ceux qui font pas de bruit aussi? Ouais, c'est ah, comme la maman molle. Fais le, non Fais -le, comme le, ça. Enfin. Ouais, Fais le bruit. Ouais. C'est un bruit, ouais. je suis tout seul à le faire. Bisous Moi euh... mafia. que, que, <rire> que j'avais la, la carte, euh... je suis asiatique, je salue. Ah ça, ça aide. Ça, ouais, aide le bonjour. Euh, tu sais, ça bah, met tout de suite coup, une distance. Tu... tu restes à distance. Il y a quoi. toujours eu euh, une petite distance. Mais c'est pas grave. Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est pas plus mal, hein On a une remarque. du chat. Oui, on a Sbir qui demande comment fait-on cohabiter galanterie et égalité des sexes c'est une question pour Elodie, ça. Ce pas incompatible du tout. Euh, égalité des sexes, ça veut dire qu'on ne se considère pas supérieur ou inférieur. Moi, je le vois plutôt comme ça. Euh, conserver la galanterie, je crois que ça, ça sert plutôt la cause de l'amour. Euh, une... Parce que la galanterie, c'est quoi C'est une forme d'attention. Ce qui ne veut pas dire que les femmes, par ailleurs, n'auront pas d'autres types d'attention. Elles ne peuvent pas être Donc, galantes, les femmes euh... bah, ça s'appelle pas de la galanterie, c'est ouais. du coup des, des petites attentions ouais. qui vont porter sur d'autres choses, mais la galanterie, euh, bah, comme tu disais, de se lever par exemple, ouais. ou, ou d'avoir d'autres gestes, d'ouvrir une porte, etc., ça participe à la parade amoureuse, je crois, et puis au-delà, ça participe à la relation aussi euh, après, euh, et ça n'a rien à voir avec l'égalité euh, ou l'inégalité des sexes. Moi, Conservons la galanterie, galant. s'il vous plaît. Oui, je trouve ça bien d'être galant <rire> un peu, je trouve. Moi, j'ouvre toujours quand on prend un ouais. beurre, j'ouvre la petite portière de la voiture pour ma copine. Et... C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est mignon. Mais pour moi c'est pas obligatoire. Non c'est pas obligatoire mais je veux dire, quand ton mec qui vient, il t'ouvre la portière, tu te dis oh c'est mignon. Il le fait hein, mais c'est vrai que s'il le faisait pas, je me dirais pas, ah il m'ouvre pas la porte. C'est pas un truc obligatoire, mais c'est fait, c'est une attention qui fait plaisir. C'est vrai, c'est vrai. C'est une attention qui fait plaisir, c'est des petites attentions qui font plaisir. En fait, vous savez que ça va faire plaisir à l'autre personne, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'après, on rentre dans ce que, ce qu'est le concept même de la galanterie. Son, enfin, pourquoi est-ce que ça existe, etc. Pourquoi est-ce que c'est inventé D'où viennent tous ces codes moi C'est un, un peu compliqué. L'idée, faire plaisir à l'autre, c'est toujours quelque chose qui est, qui est bon. Voilà. Donc, vous voyez avec la personne, évidemment, ces choses-là le font plaisir. Aussi en mode, ouais, tu m'ouvres la porte, tu crois que je ne sais pas l'ouvrir moi-même. Tu vois, ça la saoule. Tu ne le fais pas. C'est oui, bah oui, oui, pas grave. Faire, là, oui. euh, voilà, c'est euh, toute une histoire de, une histoire de jauge. L'important, c'est de faire plaisir à l'autre. Alors, que ce soit par des gestes <rire> dits galants ou par d'autres types d'attention, faire, faire plaisir à l'autre, c'est quelque chose de très important. Et. Ah, ça, ça, généralement, ça fait plaisir à soi-même aussi. Alors, la vraie, il me semble, hein, la vraie galanterie, c'est l'homme ouvre la porte, il passe en premier. Hein. Oui, il passe en premier. Donc, euh, Tout bon. fait il passe en premier, premier parce que ouais. <rire> dans, dans le lieu dans lequel tu rentres, ouais. bah, il peut y avoir n'importe quoi. Ça peut être dangereux, Donc, plus dangereux couclier, que le quoi. lieu dans lequel tu viens. Donc, tu passes en premier. Moi je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir, voilà. tu... Non. Euh, si tu la laisses passer en premier, c'est pas très grave. Si tu as envie d'ouvrir la porte, moi je trouve que ça fait toujours plaisir, le faire plaisir à l'autre, c'est ça qu'il faut retenir. Euh... Effectivement, il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat, la galanterie c'est juste des petites attentions qu'on porte à la personne sans attendre euh, de retour. Après si les deux personnes sont galantes, bon sans trop en faire non plus, hein, euh, c'est d'autant plus plaisant, je suis assez d'accord euh, avec ça. Euh, au final, les premières choses à regarder chez la personne, parce qu'effectivement il y a une réalité entre les, les photos et puis euh, la vraie vie. On met toujours des photos qui nous mettent un petit peu en valeur aussi, hein. si tu mets ta photo d'identité, bon... Euh... Tu fais ça toi Marie De Tu mets des photos qui te mettent en valeur toi Bah évidemment bah, jamais Ah oh, bah... Ah quoi que non <rire> Bah voilà, merci Non, non c'est vrai, c'est vrai. Euh... <rire> non c'est vrai, ma... j'ai été sur les appuis de rencontre. J'ai masterisé, et euh, ma première photo était normale, pas de filtre et tout, c'était une photo où je me trouvais bien. La deuxième, j'avais un filtre, j'ai une tête gigantesque, <rire> et on voyait mes narines en gros plan. La troisième, <rire> j'étais au Japon sur une barrière, c'est lui qui la fait. Voilà, les jambes, les comme jambes ça, écartées comme ça. isocèle un triangle voilà. bagne, et franchement je me disais, s'il part pas en courant, c'est qu'on peut construire quelque chose. Donc euh, est-ce que du coup, euh, la première fois qu'on se voit, il y a une attitude à avoir, si on est surpris de voir la personne, que la personne ressemble pas forcément aux photos, quelle est la réa la réaction à, à avoir quand même Une réaction de retenue Est-ce qu'on est direct, honnête, en mode euh... « Tu ressembles pas aux photos oh. Oh. Dis donc. C'est quoi euh, ce troisième bras euh, Tu brises la glace, mais peut-être pas de la bonne manière. Vraiment bah, euh... juste tes courtes, mais. Euh... Oui, c'est à dire que si on est là, là dans, dans ta question, c'est si on est déçu par la réalité. Oui, si oui, on est dans le sens, oui. en général, ça, ça se passe bien, mais euh, si on est déçu par la réalité, ben bah, on se dit que quitte à être là. Autant quand même essayer de passer un moment agréable, j'irais, d'humain humain et non pas de séduction forcément avec la personne. Et, euh, et effectivement, on n'y passe pas trois heures si de toute façon on sent que la personne ne nous plaît ah, pas ah, beaucoup. Après, enfin, je ne je sais, je sais pas ce, ce que vous en pensez, mais personnellement, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur des applis de rencontre, aucune personne ne ressemblait à sa photo de profil. Ah ouais, profil. ouais Aucune que déjà parce que souvent c'était des photos de profil prises d'assez loin qui aident pas trop à se rendre compte ah. de ce à quoi ressemble la personne ou alors c'est des photos de profil prises dans certaines situations particulières ou alors il y a des sourires forcés et en fait quand tu rencontres la personne en, en vrai déjà rien que vous pour les femmes le maquillage que vous mettez ça peut déjà tout changer ça peut ouais. changer vraiment tout de de de, bah, de la forme de votre visage même c'est un truc c'est un truc de vous, la forme de vos yeux etc mm -hmm. donc déjà ça peut ça peut tout changer et ensuite il y a j'allais dire l'animation mais il y, a le, il y a les mouvements il y a les mouvements <rire> du visage et les attitudes qui ne transparaissent pas du tout en photo, photo en, ouais. en vrai enfin c'est rare que j'ai eu une photo de profil et je rencontre la personne et, et c'était vraiment ce à quoi la photo de profil ressemble. sauf ce que la couleur de cheveux changé ah de couleur ah de cheveux ouais. tout le temps c'est ça que tu veux dire euh, c'est ouais, bon, euh, vrai pense. Dina, il y, y a quelques <rire> temps elle était rose comme la nappe bah ouais voilà c'est bon hein. c'est la question c'est, est-ce que tu as dit quelque chose par rapport à ça mais pas, que, tu vois, mais pas du tout Est-ce que tu as fait semblant que c'était... Euh... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, non, non A Aucun moment, non, Donc mais... C'est une ben... quoi, tu, bah tu l'enchaînes quoi Tu diras, tiens, t'as les cheveux roses maintenant, et voilà non, mais, euh, Oui, ça, en ah, fait, oui, fait, d'accord mais... Ce que je veux dire, c'est que c'était pas du mensonge sur ces photos-là, c'était juste que tu t vas pas prendre... Euh... Après, même si tu prends la photo la plus récente du tout, tu peux quand même te changer en ça, truc, tu ressembles jamais vraiment, vraiment à ça. Donc ouais. ouais, tu t t as, as trois mais... photos sur un truc de rencontre c'est ça, genre ouais. trois photos. Tu ouais. peux pas te, te, te montrer vraiment comme ça. es en réalité avec juste trois photos. Tu pas, peux trop compliqué. Voilà ça tu peux pas et on vous a fait dans la... le premier épisode je crois les meilleures photos etc. Ouais. ce que, ce que, ce que l'on peut mettre en vérité, enfin, ayez quand même un petit delta de de, de comment, de... merde, j'ai même pas le mot. <rire> oui, au euh, moins, un bon panorama de... Oui, dit, bon dites-vous que c'est pas exactement euh, oui. et bien, la, et la, la, la marche photo, oui. une marge d'erreur, oui. merci beaucoup, j'ai oui. oui. oui. même tu pas à Tu que ce sera pas exactement comme tu l'imagines. Voilà. Et c'est pas grave. Elodie, moi du coup, après même, mes, mes photos de profil sur les applis de rencontre, c'était plus mon tempérament que j'essayais de transmettre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire oui. ou que C est, c est pas, les photos, c'est pas que pour le physique. En fait, c'est pas que pour les traits. C'est aussi pour pour une énergie, pour une personnalité. Je trouve que ça transparaît sur les photos, sauf si on est très très neutre sur la photo. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir quelque chose qui n'est pas totalement neutre. C'est-à-dire qu'il révèle autre chose que juste son physique ou son esthétique. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais parce que du coup, par exemple, tes trois photos, quand tu les vois, tu dis « la meuf elle est marrante » quoi. Ouais. Tu te dis « Elle a l'humour, c'est rigolo » quoi. Et si ça te fait pas rire, bah tu passes, au moins tu sais, tu vois. Franchement ça marche, sûrement ça marche, les trois photos comme toi, ça marche. Surtout la deuxième, hein. Non, la troisième, t'es au Japon. C'est vrai, c'est plus ça. Je suis comme ça sur un photo, mais lui il a vu le c'est Japon, hein. C'est bon. absolument magnifique. Euh, les sujets de discussion qu'il faut absolument éviter. Bon, religion, politique. Euh, ah ouais, ça c'est vraiment. tendu ou ah. pas Je dirais à éviter en général, mais je pense que si, que, si c'est quelque chose qui a une grande importance pour toi, ah, oui, hein, tu vois. Cool. Oui, si ça fait partie de si ta la vie, vie, tu vois, si c'est pas des je te dirais euh, aborde le sujet parce ah que oui. sinon tu, tu, tu te montre pas vraiment qui tu es. Et, et même si c'est un truc qui peut être sensible, en, en vrai, c'est un peu qui tout double dans ces coups de temps-là, je pense, si c'est un sujet un peu politique ou religion. Mais si ça a vraiment une grande importance pour toi, après c'est la religion c'est elle a une place chaque jour dans ta vie autant le dire directement ça Mais c'est ça à le faire, effectivement moi je crois ouais. que pas que ça soit ça les sujets à ne surtout pas aborder on peut les aborder du moment qu'on est ouvert à ce que l'autre soit pas forcément d'accord avec soi et, et voilà ouais. je crois que le sujet les enfants pas il faut pas l'aborder les les les c'est surtout qui peut tout euh, qui peut tout euh, qui peut tout, tout gâcher c'est euh, passer sa date et c'est très très souvent à ex. parler de son ex. Mais les gens yeah. le disent yeah. dans le chat parler de ses ex. Ça dépend. La première fois qu'on s'est vu avec ma meuf, on a parlé de nos ex. Alors il y a deux choses. Soit on parle ah de ouais. ses ex parce que euh, parce que ça fait partie de la rencontre et de se dire bah, où tu en es dans ta ouais, vie, donc, voilà. Ça dépend. Tu as vécu ça avec. Bah, moi en fait, j'ai vécu ça et du coup, ça ne m'intéressait pas. Moi, je recherche plutôt ça. On peut parler de ses ex sous cet angle-là, mais moi, j'ai beaucoup de mes coachés qui me disent mais c'est affreux parce que à ma première date, ça sent que la, le, le mec n'a pas tourné oui, la page. Vrai. Oui. Tout revient oui, là, oui. sur oui, l'ex, oui, sent regret, le traumatisme oui. de l'ex, on sent les souvenirs avec l'ex, etc. C Donc ça, oui. typiquement, je crois que c'est... Ah, tu prends du vin pire. rouge, comme mon ex C'est <rire> <rire> oui. Je sens que tu vas si, payer si les pots sens... ah, ouais, de... C est c est si tu sens le regret, bah, ouais, oui. c'est dur. Et c'est tellement flagrant que la personne ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer, tellement c'est présent dans sa vie. Je pense du coup, c'est pas forcément le sujet, mais c'est la manière de l'aborder. du coup. C'est où on en est par rapport au sujet c'est plutôt ça. ça parce que moi voilà première fois on a parlé de nos ex pendant une heure euh, juste voilà ah ouais, quand même. bah ouais mais le truc c'est qu'en fait elle a pas voulu montrer ce que tu voulais peut-être dire ça. ce que tu savais je lui disais voilà ouais. en fait on parlait parce qu'on en fait on a rompu plus ou même au même moment en fait et du coup on en a parlé et Deux semaines euh, avant. ouais bah, <rire> C'est bon. Quand l'ex devient <rires> un point commun, c'est ah... normal que vous abordiez oui, le sujet. Après, voilà, mais après, oui, il y, y, y a un contexte aussi. Il y a tout un contexte. Mais, euh, mais en effet, on a parlé un petit peu de tout ça. On s'est dit voilà, bah, on faisait ça. Enfin, ça, ça m'intéresse plus, ça m'intéresse pas. Moi, je recherche plutôt ça. Et du coup, tu pars sur le mmh. en fait. Ça, ça c'est top. Ça c'est top. Mais l'ex est omniprésent. Je trouve que c'est compliqué. Oui, là, c'est trop. Après, le deuxième pour moi voyant rouge. c'est premier date mariage bah. <rire> why not en vrai Pourquoi pas si on est pas censé se si dire tout, ah ouais, tout avec la personne de si mariage mais c'est hyper important ouais. ah oui ouais, direct pas. genre premier date c'est c'est ne pas te cacher si pour toi ah ouais. c'est un sujet primordial mais ça, tu ça, fait vois. Peur, bah, ça fait peur non Ben ça fait peur si on a, a l'impression un... qu'on veut se marier avec toi alors qu'on te connaît pas mais si on parle de manière générale de ce que représente le mariage pour soi c'est un sujet comme un autre Ah vous ça vous ferait pas peur du coup genre que le premier date qui te dit ouais on va faire une simulation on va faire une simulation Sora on est en date Oh là là. D'accord, on s'est parlé un petit peu. Ça va être ça va être. On s'est parlé un petit peu sur la pile de rencontre et ouais. tout. Après un fond, on se rencontre. Bon, on s'est fait la bise. Hein. Ouais. Hop, on s'assoit. Okay. On va parler ouais. naturellement pendant deux minutes, d'accord On va aborder plein de sujets. Je veux voir tes réactions. <rire> Mais n'hésite pas à aborder des sujets Mais que qu toi t'estimes, qu que, qu que, faire, <rire> que toi t'estimes un peu. Ça, euh... ok, okay. Un, un versus, okay Oh là là là là. Ça va Ouais, ouais, ça va. Hein. C'est mignon, Sora, c'est du japonais, non Bah, c'est pas mon prénom, quoi. Ah ouais C'est ouais. quoi C'est un pseudo ah, T'as honte de ton prénom <rire> Bah, non. Pourquoi t'as un pseudo Ouais, ça va, oui <rire> Elle a dit pas d'entrepreneur d'embauche Eh, <rire> hey, on ne a... mitraille pas la question <rire> okay T'as un pseudo, c'est marrant, c'est quoi c est... C est... Parce que je suis youtuber. Ah t'es youtubeur yeah. Mais sinon t'as un, un métier à côté ou pas oui ah, yeah, ça c'est gentil ça. Hein. <rire> non, non, non, j'aime bien faire le clown quoi, c'est mon métier ça. Ah ok, ah ouais c'est vrai que ça devient des Toi, nouveaux métiers quoi. tu fais quoi du coup Moi je suis comptable. Ah non tu mens je, je fais des, vu, des factures. J'ai vu que à la télé, j'ai vu... condition... Est chaud, CRP là, CRP. Effectivement, ouais, je suis animatrice télé, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Du coup, ouais, je, je traîne avec euh, pas mal de gens très intéressants et tout. Ouais, ah ouais c'est très cool. Bah, Des potes qui font des, des expos, par exemple, c'est cool. Okay. Ouais, j'aime bien là. Brad Pitt, c'est mon cousin, et alors Comment Brad Pitt, c'est mon cousin. Ah ouais mm -hmm. Ok. C'est pas un peu mytho <rire> Moi non, là, c'est ciao. Je... Hein. <rire> ouais. Et du coup, tu votes, tu votes à gauche, à droite Non mais ça, tu dis jamais ça je, je sais pas Non mais attends, je veux quelqu'un Et le dit à, <rire> ouais. à ouais. coup, hein. ouais. <rire> Vraiment, s'il te plaît en Tout, Mais moi, j'adore la politique euh... <rire> <rire> C'est une question qui se pose pas, Jean Est-ce que ça se pose pas, vraiment est-ce que pour pas comme ça. Ouais, là, ouais. là, typiquement, on est dans l'entretien d'embauche, ouais, on est dans. Bon, okay. je vérifie qu'il coche tel casse Non, oh, ouais. <rire> Elle a une ligne, elle a une oh, merde. Là, là, non, après, on peut <rire> parler de tout en soi. Ouais. Euh, mais, mais il faut que ça rentre dans un contexte, pas, pas comme une liste de questions qu'on aura préparée à l'avance. C'est vrai, ça. Là, c'était un peu hors contexte, si ouais. je peux me permettre. Ah ouais. un peu vrai, trop direct. Tu veux des enfants euh, Ouais, j'en veux deux. Ah, c'est très précis Ouais. Genre le choix du roi, un garçon, Exactement, une fille Ouais, un garçon, une fille. Et tu veux te marier Moi, j'adorerais me marier. Ouais, ouais. Genre j'économise depuis 30 ans quoi, pour, pour moi, ma... c'est vrai, hein, c'est un vrai <rire> ouais, truc. Oui. Alors tu vois genre juste avant le j'économise pendant 30 ans, ça allait... Le euh... Le, <rire> Il s'est dit... Le... <rire> Justement C'est exactement vraiment, ça Elle me dit qu'elle a là-dessus le sourd Mais non Toi elle a payé moi 30 hein, <rire> ans, trente trente ans fois, ça veut <rire> dire que c'est le point culminant de, de tout. tout Voilà C'est ma sang Non l'objectif, écoute-moi bien, tu vas pas me faire ça fait 30 ans que j'économise, ok On livrerait les pleins. On livrerait les pleins, je peux pas aller au-delà, donc t'es prêt là Là c'est un peu chaud. Si tu, si, tu dis, oui, si tu me dis ouais, en vrai si tu me dis tu me dis est-ce que tu veux te marier, ok. Si tu me dis moi j'économise depuis 30 ans, écoute moi c'est vraiment ah l'objectif ouais. de ma vie, c'est me marier d'accord Tout marier. le reste n'a pas de sens, me marier c'est ça que je veux. Ça, ça me fait un peu peur. Et tes parents ils sont comment Je peux les rencontrer bientôt tu penses Bah, Genre pas tout de suite non. <rire> genre... Il est si je euh... Ouais j'en ai deux. Ah c'est un peu comme des enfants pour toi. Exactement. Ah, c'est okay. ma fille et mon petit garçon. Okay. Moi je suis un peu allergique au chat, j'avoue. Bah dommage pour toi. C'est des chats. Euh, non okay. parce que non, mon chat il est euh, c'est derrière, il crée pas ouais. de d'allergie. Ça j'y crois pas. Euh, bah, j'y crois bah, pas de Bien Est-ce que pour moi apparemment <rire> tu, tu serais capable de, <rire> de <rire> Tu serais capable de, bah, de les donner à quelqu'un quoi euh, Franchement non. Même si tu, tu m'aimes. Ah bah non. Parce que je, je sais que tu m'aimes, je le vois dans tes yeux. Je, je vois, le je vois pas, dans si tes amoureux vois, là Ah <rire> <rire> hein, Sora Parce que t'es amoureux Ça fait dire que l'économie. j'ai dit non. Ça, ça c'est une vraie question. En oui. vrai de vrai, si t'es avec quelqu'un qui est genre vraiment, t'as des sentiments, tu, tu commences à développer des sentiments et tout, et euh, bah, elle est allergique au chat. Et t'as un chat. tu fais quoi Ouais. Genre, vraie vraie question. Genre vraiment. Tu vois, non Oui. Ah, on va demander à Louis. Louis, il est allergique. Euh, Louis, lui, oui. il, est, il, est, il devient de moins en moins allergique au fur et à mesure du temps. Oui, c'est ça. Il à lui aussi. Euh, bon, voilà. bon, c'est voilà, ça, ça dépend euh, un peu du vent. Quand on est amoureux, vent. on n'est plus allergique. Quand chez hein. moi, il est allergique, par contre. Voilà, ah, ça okay, dépend hein. un peu on du on vent, embrasse. on va dire. Ah, un bisou, Frérot, ça fait plaisir. Alors, moi, il y a un truc qu'on n'a pas abordé euh, sur le, les sujets à éviter ou justement à dire. Euh, je disais, voilà, si tu es à fond dans quelque chose, euh, c'est bien d'en parler, je pense. Euh, mais ça m'est arrivé d'avoir un date, c'était donc le premier date avec un mec qui était musicien. Ouais. Donc euh, cool, tu vois, moi... Bon, un artiste. Je, voilà, je n'ai rien contre ça. avec un artiste. Tu es chanteuse, -danseuse, tu <rire> es chanteuse-danseuse, tu es musicien. Il était musicien, bon, why not, tu vois, dans l'idée, ça me plaisait plutôt. Et en fait, euh, alors, il a été vraiment lui-même... Il n'a il pas, pas pété, hein, c'est pas ça, hein. c'est que... <rire> Est-ce qu'il chantait entre les, les, les pleins non, non, non, non, mais dans la discussion, tu vois, il était tellement passionné par sa musique qu'il euh, me disait, voilà, euh, moi, ma musique, euh, voilà, j'ai telle ambition de faire ci, ça, ça, ça, tu vois. Et, euh, et ça passera toujours avant tout, je suis tellement à fond, machin, ah, truc. Et en fait, ouais. dans notre premier date, j'ai vu, en tout cas, c'est ce qui m'a fait ressentir, pas je pense que peut-être avec le temps, il m'aurait fait une place, mais il a été maladroit dans le sens où il, il m'a dit des choses qui disaient, voilà, tu passeras toujours en second plan, tu ne seras jamais ma priorité, et tu n'as pas envie d'entendre ça. En tout cas dans ton premier ouais. date, je pense que si on avait continué ensemble, et du coup bah, on l'a pas fait parce que moi euh, je suis vraiment passionnée aussi par, par la danse, par la musique, mais, mais ma relation je la mets à un autre niveau, tu vois, j'y mets pas la même place, mais en fait pour moi je, je, me, je me sentais déjà secondaire, alors qu'on sortait même pas ensemble. Ouais. Et, et tu, le... ouais. tu te dis bah t'es pas prêt à me faire une place, ou alors t'es très maladroit dans ta façon de le dire, tu vois. Ou, ou, Cette pas honnêteté là justement, ça. elle était à, à bannir ou pas parce je ne crois, crois, crois pas qu'elle était à bannir parce que justement, si s'il si ne l'avait pas dit, peut-être que tu aurais poursuivi, tu aurais été très malheureuse dans cette histoire-là. Ouais, Donc Je crois que quand c'est vraiment le cas, ce qui avait l'air d'être euh, le cas, je crois qu'il faut le dire, auquel cas, ce n'est pas forcément une vraie rencontre amoureuse que la personne cherche, c'est des à côté peut-être euh, que la personne cherche. Je pense qu'il avait envie d'une relation amoureuse, mais que euh, dans sa tête, c'était assez clair que mmh. la musique, euh, sa carrière... Tu vois, il bah, y a aussi ça, le truc, c'est quelle place euh, tu vas donner à ta relation amoureuse face à ta ouais. carrière Est-ce que tu es prêt à ce moment-là Qu'est-ce que tu vas mettre en avant Et lui, c'était clairement sa carrière qui allait... Euh... Ouais, toi, je pense que tu aurais pu lui répondre aussi, euh, bah, écoute, moi aussi, mon travail, il passe avant tout. Euh, là, j'ai vraiment envie d'évoluer professionnellement parlant, donc ça me va, tu vois. Oui, mais moi, je n'étais aurait... pas Oui, bien sûr, mais, bien mais ça sûr. aurait pu, tu vois. Mais, euh... mais ça aurait pu euh... aller à certaines personnes, c'est pour moi, ça, ouais. ça c'est pas du no-go. Enfin, c'est des choses qui peuvent être dites en, en revanche... Dans, le, dans la même lignée, ce qui peut être dangereux, c'est que quand on, alors quand on est dans le même univers, ça peut très bien aller sur la discussion, mais quand on vient de deux univers différents et qu'on a une très grosse passion, c'est de pas passer le date à ne parler que de ça. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, pour quelqu'un qui n'est pas dans, dans un certain univers, je pense que ça peut tourner au cauchemar, le date. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de points d'accroche, il n'y a plus mmh. de partage, il n'y a plus d'échange. La personne, elle est monomaniaque d'un sujet et ça, je trouve que c'est un peu, un peu dangereux sur un premier date. Oui, effectivement, trouver sa place là-dedans, c'est bah, pas évident. Oui, hein. je pense que si, il euh, y a, y a un, quand même un juste mieux à essayer de faire gaffe à... Tu peux être, montrer que t'es passionné par quelque chose, <coughs> mais euh, si t'as envie de laisser justement de la place à quelqu'un, lui montrer, ouais. tu lui laisseras de la place. Exactement. Toi, ça. Ken, tu, tu t es quelqu'un d'extrêmement passionné, t'as plein de passions. C'est vrai. Et c'est vrai que tu mets les gens à l'aise, t'es es vite passionné aussi. Est-ce que t'es déjà tombé sur quelqu'un qui t'est pas du tout de, de cet univers-là Et est-ce que tu te réfrénais pour pas trop parler de, de ce que tu aimes Alors, non, justement, pas du <coughs> tout. Mais euh, oui, quand, quand j'étais sur des applis de rencontre et que j'ai rencontré des personnes, c'était systématiquement en dehors de, de ce cercle-là. Donc, c'était pas forcément des personnes qui euh, aimaient beaucoup le jeu vidéo. C'est... <coughs> des joueurs occasionnels la plupart du temps aujourd'hui quasiment tout le monde joue à des jeux vidéo de toute façon c'est même plus c'est même plus un critère distinctif on en a juste parfois pas conscience donc mais euh, mais euh, on va dire c'est moins euh, c'est moins euh, eh bien, écartant qu'avant c'est beaucoup plus beaucoup plus mainstream euh, pour tout ce qui est de, de, de la passion pour le japon etc j'ai rencontré personne qui n'était pas du tout, du tout dans ce monde là maintenant c'est des choses des choses dont dont, dont je, je parle régulièrement donc je passe ma vie à parler, euh, à parler de choses qui me passionnent à des gens que ça passionne pas forcément euh, tout ah bah ça le temps. Peut tu leur vois faire découvrir des passions aussi. Exactement. Exactement. C'est génial. Donc tellement euh, passionné et tellement ce que ce... tu enfin, t'es passions que la personne va pouvoir se dire ah c'est moi des passions. C'est exactement ça. et, et à l'inverse. J'aime beaucoup, justement, apprendre, apprendre des autres et apprendre de, de nouveaux trucs. Mais vraiment, je peux être très, très demandeur en question et très vite m'intéresser à un sujet que, que, que je maîtrise pas pour comprendre qu'est-ce qui t'intéresse autant dans ce sujet-là. J'ai pas de... J'ai vraiment moi, jamais déjà, jamais d'a priori en, ouais. en mode où c'est euh, ah tu fais ça d'accord OK bah ah t'aimes le... Ah, le foot d'accord tu c'est pourquoi pourquoi est-ce que tu pourquoi est-ce que tu aimes le football qu'est-ce que tu as kiffé ah ouais d'accord tu as rencontré tel joueur T'arrives à ça rester trouve... curieux quoi Exactement ça se trouve la, la, la personne a énormément de choses à t'apprendre et de, de ça peut être peut naître pas mal de, de, de, de mes centres d'intérêt aussi c'est super important tu vois de se dire bah en fait tu as une passion moi c'est pas trop mon truc bah montre-moi ce que tu aimes tu vois, montre-moi, fais-moi comprendre pourquoi c'est ta passion. Moi ma passion c'est le Japon, c'est les animés etc, ma copine je c'était pas spécial. C'était pas spécial... Oh la la là, là. Let's La copine, c'était pas spécialement le cas, les animés, le Japon, c'est pas son délire. Je lui ai dit, bah écoute, viens au Japon avec moi, je vais te montrer euh, ouais. pourquoi est-ce que euh, la le la Japon m'habite euh, à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et au final, euh, bah elle a adoré et elle s'est découvert une passion aussi. Voilà. Et, euh, et maintenant, on regarde des animés ensemble, euh, on rêve de retourner à Tokyo tous les deux et tout. Euh, donc c'est trop bien, quoi. Mm. Trop bien. Si, si, si Dieu le veut. Oh, Dieu si le veut. Là on n'en peut plus, là. Ça me fait mal, tous les jours j'en souffre, toujours je suis pas au Japon que trois ans bientôt Tu te souviens, le jour du Covid, le jour du confinement total, c'est le jour de mon billet d'avion pour... Oh non Tu l'as gardé Je te jure, horrible C'est affreux C'est le billet le ticket était là, confinement total Moi je me suis dit, tu sais, en 2019, c'est les premiers moments que j'ai commencé à voyager, premier voyage au Japon et tout, et je me suis dit à ma copine, j'ai dit, 2020, de voyage en fait... Tout le voyage Et hey, Tokyo, on avait, on, y va. on avait tout hey, prévu, go. le retour, on avait tout prévu. <rire> Mais toi c'est encore pire Toi ah c'est encore pire quoi ah, J'espère oui, que tu as été remboursé Oui Ah ok, quand <rire> ouais. je, je suis gold bah, Ça rouvrira bientôt, Ken Mais non, je non, pense mais... À, à Urban, par exemple, qu'on embrasse à Urban Le Pharaon qui, lui, est rentré le jour de l'annonce du confinement total. Donc, ouais, après bah, deux semaines à Tokyo, il s'est régalé. Moi, lui, t'es tranquille. Ouais, en ouais, tout bon, cas... Moi, il ouais. a kiffé avant, tu vois ah ouais. bah, Je préfère lui qu'au Ken Il vois, était pile sur la bonne date <rire> enfin. En tout deux, cas, partager de... ses passions, c'est quelque chose qui est assez important. Et même avec les gens chez qui il ne s'est pas forcément passé grand-chose, globalement, euh, discuter de, de leur centre d'intérêt et pourquoi est-ce que ça les intéresse euh, c est, c est, Moi ça m'a toujours intéressé. Apprendre ouais. des, sans apprendre des trucs, euh, j'ai toujours été euh, ultra fan. Mais après c'est mon profil, euh, c'est mon profil à moi. Parce hein. ouais. que non, parce qu'en vrai, euh, c'est aussi s'intéresser à l'autre. Ouais, ce qui est très important, c'est que dans ce que tu dis, c'est un partage de passion. C'est-à-dire que j'ai envie de te faire partager quelque chose et je suis curieux de toi, ce qui t'anime mmh. aussi. Euh, ce qui est dangereux, c'est quand on est dans son truc et on ne s'intéresse pas à l'autre. Là, typiquement, on est sur un équilibre qui est vachement intéressant parce que là, on, on peut avoir des relations du coup, <rire> qui s'enrichissent et je crois qu'une une relation amoureuse, c'est avant tout l'enrichissement mutuel. Après, après je ne je vais, vais pas te mentir, il y a des choses en, dans, dans lesquelles ce n'est pas vraiment possible que, que ça marche. Tu vois Par exemple, si euh, on va me parler d'astrologie ou de trucs comme ça à l'infini ou de ou de, de trucs entre guillemets au perché, enfin je suis un scientifique, euh, je suis ultra terre-à-terre, terre, ultra, tu vois, euh, ultra, broken, ultra, ouais, hein. car, mmh. ultra ouais, cartésien, ça va m'intéresser, <rire> mais, <je, rire> mais jamais, euh, la, jamais, la jamais la je pourrais de, dire... Euh... C'est à la personne de se dire, ok j'ai essayé, maintenant il a oui. s'il vous plaît. Il bah, y a intéressé, voilà. Ah, et imposé. voilà, oui, voilà. c'est ça. ça. Ouais. Et puis ça. on a eu Brocken en invité pour la deuxième émission, tu étais à distance, et il nous disait que c'était plus la passion dans les yeux de sa copine pour lui parler d'astrologie, c'était pas son truc. C'est exactement ça. Mais il était fasciné, ça le rendait encore plus amoureux. J'ai trouvé ça très mignon. De ouf. Très, très mignon. Profite, ça dure 3 ans ou 7. L'horreur hein. <rire> <rap, le> <rire> Évidemment que <rire> non, hein. on a des exemples dans le chat de gens extrêmement heureux qui vont se marier bientôt d'ailleurs. Félicitations. Bah, félicitations hein. Ça me ouais. ça fait 6 euh, ans et demi. Aïe, aïe, aïe, aïe. aïe. <rire> Dina, on va vous parler du mariage. <rire> J'ai une question. Est-ce qu'il faut, selon vous, s'arrêter à son premier jugement à la fin du rendez-vous Si votre jugement, on dit qu'il faut toujours s'arrêter sur la première impression parce que c'est la bonne. Élodie, en premier, à ton aide. Sur son premier ressenti. Je dirais ressenti et pas jugement. Parce mmh. que jugement, ça montre quand même une, euh, quelque chose de très mentalisé, de ouais. très à distance. J'observe la personne. Est-ce qu'elle coche des cases Est-ce qu'elle a des cris ouais, C'est pas ça. <coughs> En revanche, je crois qu'on peut absolument se fier à son intuition et à son ressenti. Et est-ce qu'il faut rester là-dessus J'aurais... Si on est vraiment dans son intuition et dans son ressenti, j'aurais tendance à dire oui. On, on ressent dès le départ. Mm. Sora, première impression de ton date C'est un ah. date... Euh... Après, après je, je dirais de pas non plus J'ai trop vite, parce qu'on a tendance à juger et à mettre des gens dans les cases, mais extrêmement rapidement. Mm. Genre. Franchement, des fois, au bout de 10 secondes, tu t'es limite déjà fait une idée sur la personne. C'est vrai. Et je trouve ça dur. Mais, euh, mais je rejoins euh, également le côté où euh, tu as un feeling et si tu vois que si tu sens au fond de toi que ouais la personne elle est cool machin mais que il y a un truc qui je sais pas qui mm. coince bah fais-toi confiance aussi bah ça. le pé de Dina voilà ça coup, là, le dit, euh... ah, et... ça a je sais pas ce qui <rire> se passe pas l'air non, mais non, non mais tu vois un gros, genre un gros feeling ouais je <rire> dirais pas, pas un rendez-vous et que dans les ne fais pas d'idée dès les dix premières secondes. Tu pars, ok. c'est bon, c'est mort. Juste passe le rendez-vous tranquillement. Et à la fin, tu te fies à ton ressenti. Tu dis ok. Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est ressorti Ok. Bon, bah je me fais Mais est-ce que tu le euh, fais à la quoi. fin Parce que moi, je serais plutôt. J'aurais plutôt tendance à dire. Euh, bon, je peux avoir un feeling à la fin. Tu vois du date qui va être euh, pas forcément 100% négatif ou 100% positif. Mais euh, j'aurais bien envie de me laisser voir le jour d'après ou les jours d'après si j'ai envie de le revoir ou pas. Tu vois parce que je peux avoir un feeling Mais ok. Je pense qu'à la fin, en vrai, je pense qu'à la fin du date, si t'as le feeling de te poser la question, oh est-ce que je le, c'est côté t'es en... un peu curieuse de voir mmh. ce que tu pourrais, tu vois. Mais je pense que tu peux aussi avoir l'effet inverse de te dire, non pas ouf, tu vois. Je pense que si tu dans l'optique de vouloir le, le, le, le redécouvrir un peu plus dans les prochains jours, c'est que d'un côté, tu as un peu ce feeling positif du coup sur la personne. Ouais, moi, j'attendrais, enfin, je, je me laisserai le temps. Donc même euh, si tu même même si as mais... un feeling pas ouf, ouais. tu resterais deux trois rendez-vous de plus pour te dire, ok, c'est vraiment... Non, pas je laisserai passer, ou je laisserai <rire> passer euh, bah, le, déjà le lendemain, voir le sentiment, le feeling que j'ai le lendemain ah, donc, ah, par rapport à ce qui s'est okay. passé euh, la veille. Je crois que c'est important, en fait, de ne pas se focaliser. Ce n'est pas tant le feeling sur l'autre, c'est le feeling sur l'interaction entre les deux. C'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Parce que sinon, on est dans quelque chose, encore une fois, très lié à des critères. Je vois beaucoup de gens hein, qui sont dans les critères. Il est comme ci, ou elle est comme ci, oui. elle est comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est qu'est-ce que j'ai ressenti en partageant ce moment avec la personne et ça, tu peux toujours attendre une journée, deux journées, trois journées, mais mmh. ton ressenti du moment, c'est ton ressenti du moment et c'est ta vérité, si tu veux. Après, très souvent, on a tendance à ne pas se faire confiance, en particulier quand la personne, justement, elle coche quelques cases. Parfois, on n'a pas le feeling, mais vu qu'elle coche des cases, on se dit oh, « je vais quand même tenter, oui, effectivement. Quand même revoir, oui, je vais quand même la revoir ». Mais en soi, ça ne sert à rien de faire ça. Mmh. On se trompe d'essentiel de, quelque part. Effectivement, on se concentre plus sur la tête et moins sur le cœur. Ken, qu'est-ce que en penses ouais, je pense, ouais, c'est c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de, de dire allez, on va quand même essayer, même si c'était pas non plus parfait le premier rendez-vous, on va essayer d'en faire quand même un deuxième histoire histoire de de voir. Et oui, la, la plupart du temps, la plupart du temps, ça ça ne fonctionne ça ne fonctionne pas. Alors que là, enfin, les les deux relations que j'ai eues, généralement, la, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y avait il y avait quelque chose euh, direct dont mmh. je ne sais pas. Après, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais euh, c'est très difficile de décrire ce sentiment, vraiment de mettre des mots dessus. Mais, mais ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent. C'est euh, merveilleux l'être humain quand même. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit quelque chose de vraiment intéressant. La première impression est un réflexe primitif. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter à sa première impression. Allez vers la personne, apprenez à la connaître pour vérifier si votre première impression est vraie ou non. Pour finir, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, tout autant que tout le monde ne peut pas nous plaire. Ouais, ouais. C'est très mature. Hein. On a le public qu'on mérite. <coughs> la, la fin est très vraie. Moi, ça m'est déjà arrivé, alors plutôt en amitié qu'en amour, de me dire voilà, cette, cette fille-là, par exemple, euh, oh, je... Je peux pas quoi. Mm. Et en fait, euh, c'est une des filles avec qui je me suis le plus entendue en apprenant à la connaître. Ouais. Donc, euh, mais en amour, ça m'est jamais, m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de me dire oh, ah je m'étais vraiment trompée. en fait. Euh, je l'aime trop ou tu vois, euh, il ouais. pourrait me correspondre. Euh... Pas d'expérience là-dessus. Ouais. Écoute, hein, euh, chaque expérience est différente. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec moi, avec nous, hein, Ken. Franchement, on a été hyper bien entourés. De ouf durant ces trois mmh. émissions. Moi j'aimerais vraiment remercier Elodie pour ton expertise parce qu'on a eu droit à des super conseils et je pense que les gens, vu comment ils participent dans le chat, déjà ça s'échange des, des <rire> expériences. Il y a des gens qui ont, qui ont connu des ruptures et d'autres qui... Tu as une question question très rapidement c'est vraiment, j'ai toujours été curieux. Est-ce que quand tu es coach en séduction, c'est plus facile de trouver l'amour ou pas Alors je ne suis pas coach en séduction oh, okay. déjà. Bon, bah, très bien. <rire> je suis coach en amour, ce bon, qui n'est pas coach du en tout amour, la coach chose. En amour. Hein bon, ça, non, c'est ce pas plus facile, euh, plus difficile. Euh, on est des êtres humains comme euh, comme les autres, donc euh, non, je crois pas que ça facilite les, les choses. Je crois qu'au contraire, parfois c'est plus compliqué parce qu'on voit comment les gens se comportent, on voit ah. ce qu'ils ne disent pas, on voit tout à travers, okay. et du coup on a ce regard qui est parfois plus incisif et qui est parfois plus compliqué. Mais je trouve ça génial. Moi, j'avais toujours voulu poser cette question, donc je te bon <rire> remercie. <donc>. Mais effectivement. <rire> Attends, je pense qu'on est nombreux à vouloir poser ah bah, la question. En vrai, vrai. vrai qu euh, est-ce que l'adage « les cordonniers sont les plus mal chaussés euh, » ouais. se vérifie sur ouais, là, coup, même, quoi, Tu vois de oh, ouf ouais ouais mm -hmm. Mais c'est vrai Mais que on se trompe euh... moins. C'est ça en fait. Bah, ça. Ouais. Mais les occasions, tu dois en voir beaucoup et tu sais déjà déceler les pièges. Euh... Voilà, donc euh, du coup on est, je pense, plus dans quelque chose de qualitatif ouais, que ouais, ouais, de quantitatif ouais. parce que vu qu'on se trompe moins et qu'on décèle, du coup ça, mmh. ça nous empêche d'aller dans, dans des relations qui ne seraient pas les bonnes. Et bah merci mmh. beaucoup pour la réponse. Et merci. On être... et quoi, Franchement, Dina, elle a, un... ah, elle a un terrain pour être coach. Hein. C'était <rire> un grand, grand plaisir. Moi j'adore euh, parler d'amour. Euh... On le voyait dans le matin, tu, enfin, a... tu lisais, hein, le voyait des, des, euh, des viewers, bien sûr. On parlait souvent ah ouais de problèmes oui, ça, Les ah ouais. gens voyaient leurs problèmes, on essayait de donner des conseils. Après, chacun doit vivre son histoire, mais on peut, comme on a fait aujourd'hui, la partage d'expérience. C'était beaucoup de choses à dire. Et je trouve que tu es de très bons conseils. Oh, merci. C'est un plaisir de partager cette émission avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Merci encore à toutes les équipes techniques pour ce plateau qui est quand même plutôt cool. très cool. Merci beaucoup, Dina. Merci, Ken, de m'avoir accompagnée. Mario Sur cette prison. aventure team, toujours, et toujours ensemble. Bah ouais, parce qu'on se retrouve juste après en plus. On va... Bah ouais. Sora, merci d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup pour l'invitation. On te retrouve cool. sur ta chaîne YouTube, j'imagine. Oui, on me retrouve sur ma chaîne YouTube. Et sa BD hein, qui est oui, euh, qui dans BD toutes les bonnes librairies, est... ça déchère. Ça Franchement, ouais, bravo pour, euh, pour, pour tes projets. Elodie, merci, merci beaucoup. Bah, merci à vous tous. Beaucoup, hein. Et ben, On te souhaite beaucoup de, de bonheur et beaucoup de bons conseils avec euh, tous <rire> tes coachés. Et puis la reprise de la vie normale et des activités euh, avec euh, les événements mythiques. Je rappelle, hein, mythique euh, dans toute la France, euh, pour des événements, pour briser la glace justement et rassembler un peu tous les, les célibataires Autour d'activités plutôt cool, comme un tournoi de pétanque par exemple hein, à Paris le 21 juillet. Chasse au trésor en Segway à Nantes le 22 juillet. Jeu de piste à Toulouse le 24 juillet. Ça régale. Vous avez toujours le code de réduction de 30% qui vous donne finalement une belle réduction sur votre abonnement euh, sur Mythique. Merci justement à Mythique hein, d'avoir permis ces trois émissions où on a parlé d'amour, de rencontres et, et d'aventures. Ça met de bonne humeur et, et merci à vous aussi le chat et Marie qui a pris vos, vos questions bah, très vite. Hey.